Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Vous allez être béni parce que nous allons développer un thème sur l'appel et les erreurs à, inviter, à, à, à éviter. Euh, je, je confonds éviter avec inviter. Parce que, justement, parce, que, parce, que justement, parce que justement, nous avons un invité de marque, un ami de très longue date et un grand frère dans la foi, l'apôtre Alphonse Gimba. Il va être avec nous. Tous tout le long de cette émission. Yes. Et euh, il va nous apporter son expertise, son expérience. Mm. Et euh, souvent, mm. euh, cette semaine, lorsque je l'ai présenté, je l'ai présenté comme quelqu'un qui m'a introduit dans les dons spirituels et mm. dans euh, les choses de l'onction, comme on le dit. Mm. Euh, il m'a vraiment beaucoup apporté à mes débuts. Mm. Euh, et c'était notre responsable de, des jeunes, notamment le groupe des jeunes garçons. Donc, il est avec nous. Dans cette émission, vous merci. allez être bénis, asseyez-vous, prenez un stylo et notez. Bonjour, pasteur Alphonse. Bonjour, apôtre. Oui, bonjour, apôtre. Euh, donc, euh, le thème, c'est les erreurs à éviter euh, par rapport à son appel, c'est ça pour Les erreurs à éviter appel. pour entrer, entrer dans son, dans son, dans son, son appel. Qu'est-ce que le thème t'évoque ben Déjà, merci pour l'opportunité mmh. de m'adresser à cet Auguste. Assemblée par mmh. l'internet, mmh. c'est une très très grande église à travers le monde. Ah oui. Et mmh. il faut dire que c'est toujours important pour les prédicateurs, les ouvriers, mmh. les compagnons d'œuvre de pouvoir aussi euh, revoir euh, certaines choses, mmh. euh, parfois aussi euh, d'écouter d'autres ouais. et de s'ajuster. Ouais. Oui. C'est oui. très important. Alors, ce m'inspire le fait que il euh, y a un problème parfois d'impact, pactation mmh. et de résultats mmh. liés au fait que les gens sont entrés dans l'appel de manière bancale. Mmh. Les gens ont reçu bel et bien mmh. l'appel, mmh. ça mmh. on en dit ce qu'on mmh. ne pas. Mmh. Vraiment, c'est Dieu qui a appelé, mais mmh. les étapes n'ont pas été respectées. Il mmh. euh, y, y a un coaching qui n'a pas été fait. Mmh. Et surtout, surtout, les gens se sont encombrés des mauvaises personnes. Mmh. Ils ont bu à des mauvaises eaux. Ce qui fait que ces eaux ont influencé négativement le rendement qui était censé être le leur vrai. à court, mmh. moyen et long terme. Vrai. Donc pour moi, je pense qu'une telle émission devrait pouvoir aider... Pas seulement les futurs appelés, mmh. pas seulement les jeunes appelés, mmh. mais également ceux qui sont en plein dans l'exercice oui, de oui, l'appel. Oui, oui, je oui, pense oui. que par la grâce de Dieu, on va essayer de donner le peu qu'on puisse donner. – Amen, la particularité Amen. de cette émission, c'est que des hommes de Dieu nous regardent. – très Souvent, mmh. cette émission, les pasteurs nous regardent, des missionnaires, des personnes qui mmh. sont dans le ministère et veulent avoir des outils, mmh. ils nous regardent. Mais les jeunes aussi qui, euh, qui aspirent au ministère mmh. et qui veulent entrer dans le ministère, je mmh. pense que… Mmh. Euh, vraiment ce midi, ils vont être bénis. bénis. Pasteur Isaac. Oui, apôtre, c'est celui-là. Mm. Merci beaucoup pour l'opportunité d'être mm. euh, encore une fois sur cette émission Pendule à l'heure. Mm. Euh, c'est un grand privilège d'être euh, bien sûr encore une fois avec toi et mm. avec euh, un père et un grand frère comme mm. tu nous mm. l'as présenté mm. dimanche à l'église. C'est vraiment une grâce et je crois que <rire> je vais surtout durant cette émission-là plus poser des questions. Mm. Je pense que comme tu nous l'as présenté dimanche. Mmh. Je pense que c'est un père, c'est un, un aîné dans la foi qui, a, qui est capé dans le ministère. Mmh. De plus de 30 ans, je crois, mmh. comme il a dit. Donc mmh. euh, Moi, je, vraiment, je suis vraiment là plus pour poser des questions. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le ministère. Je pense que ce thème-là concerne, comme mmh. il venait de le dire, des <coughs> personnes qui vont rentrer, et même aussi ceux qui sont déjà dans le ministère. Ouais, Donc, ouais. il y a vraiment beaucoup de choses à, à, mm -hmm. à voir. Je veux surtout poser des questions. C'est vraiment amen. un thème extrêmement stratégique, extrêmement important. Amen, amen, pour amen. Les, les pasteurs, les jeunes pasteurs que je suis. Mm -hmm. <rire> Merci, à <rire> uh, uh, Apôtre uh, Alphonse, c'est 30, 30 ans dans le ministère et près de 30 4 ans De vie chrétienne. Je pense que tu avais accepté le Seigneur à 16 ans, c'est ça non Oui, oui en non min... exactement, en juin 1986. Ah, en juin 1986. Voilà. Ah oui, je me rappelle parce que euh, toi tu, tu es la promotion. J'ai été baptisé en, à... en, en avril 1987. Oui, c'est la promotion de ma grande sœur Yanina. Voilà, il y avait Yanina, il y avait César aussi. Euh, César, César euh, Pierre Barrault. Pierre Barrault, euh, oui. Plusieurs, hein Édouard Digalou. Ouais. ouais, ouais. Voilà. – ouais. Beaucoup qui sont même déjà retraités. – là ouais. ouais, c'était une très, très, très grosse publique. promotion. Hein. – voilà. Il était plus voilà. De, voilà. de 120 personnes. – Oui, voilà. – Ah oui, ouais, oui, oui, oui, oui, oui. – ouais, ouais, oui, oui, oui. oui, oui. Et c'est le défunt pasteur Sylvain <rire> Kivi vit, Sivin, oui, qui, vit oui. mm. qui nous a baptisés. Mm. Un homme <coughs> de charisme, un homme d'onction, mm. un homme qui m'a donné envie de respecter la fonction pastoral. amen voilà. Amen, voilà. amen, amen. Donc, il y, y, y aura vraiment beaucoup à dire. Yes. Oui, pasteur gentil. Bonjour apôtre, bonjour tout le monde, merci pour l'opportunité. Mmh. Mmh. Effectivement, comme le disait le pasteur Isaac, euh, et comme tu le disais, c'est vraiment un honneur et un privilège d'être avec euh, l'apôtre mmh. Alphonse mmh. Mmh. sur ce plateau. Je pense que ceux qui vont nous regarder vont apprendre énormément de choses. Mmh. Parce qu'il y a non seulement l'apôtre Alphonse, mais il y a toi aussi qui es sur mmh. le plateau, et je pense mmh. qu'ils auront des clés très mmh. importantes. Mmh. Mmh. Et nous allons simplement nager dans ce flot-là pour, euh, pour apporter ce que le Saint-Esprit nous mettra à cœur. Yeah. Amen, amen. Pasteur, c'est l'intérêt du sujet. Intérêt du sujet. Mmh. <rire> Comment ça commence bien, ça commence bien. <rire> <rire> en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Hein. C'est mm. une grâce, euh, un privilège pour moi d'être là. Il mm. euh, y a, a quelqu'un qui nous disait, juste une petite parenthèse, euh, mm. qui me disait au téléphone en fait que c'est une grâce de voir en fait que notre apôtre ne vient pas de nulle part en fait mm. et qu'il y a ses grands ouais. frères qui sont ouais. là pour mm. témoigner mm. des choses qu'il nous a souvent dit. Mm. Donc c'est vraiment un privilège et une grâce de te recevoir, Apôtre Alphonse. Mm. Donc, euh, Amen. Donc pour moi, en fait, c'est un sujet qui va, je pense, qui va beaucoup aider les. Des jeunes euh, chrétiens, jeunes mmh. leaders. Mmh. Et je pense vraiment que ça va mmh. nous permettre de pouvoir euh, éviter certaines erreurs, bien mmh. sûr. Mmh. Mais surtout aussi d'exceller, de, d'aller un peu plus loin que là mmh. où nos pères mmh. sont allés, en fait. Mmh. Et parce que je pense mmh. que nous sommes dans une génération où. Nous allons lancer beaucoup de missionnaires et je pense vraiment que ces clés-là tombent à pic. C'est vraiment le moment. L'apôtre Alphonse nous parlait de ce réveil qu'il y a ici à CER en fait. Et je pense vraiment que c'est le moment de recevoir mmh. ces clés-là pour que nous puissions impacter amen. et éviter amen. les choses en fait. Amen, amen. Mmh. Apôtre, quand est-ce que ça commence l'appel et comment est-ce qu'on peut reconnaître l'appel dans la vie de quelqu'un ou comment la personne peut reconnaître qu'elle est vraiment appelée alors, il faut déjà dire de manière basique que l'appel a plusieurs dimensions. Mmh. Il y a la dimension de ce à quoi tu as été destiné. Ouais. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le vent de ta mère, je te connaissais, mmh. je t'avais mmh. établi mmh. prophète des nations. Mmh. Mais mmh. tombons d'accord. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le vent de ta mère, ça veut mmh. dire que l'appel existait, oui. mais Jérémie mmh. n'était pas mmh. informé de l'appel. Mmh. Puisqu'il n'était mmh. même pas encore mmh. formé mmh. dans voilà. le vent de sa voilà. mère. Voilà. Ça, c'est mmh. une étape de l'appel. Mmh. D'accord. Après, vous avez le contexte prophétique de l'appel. Mmh. C'est-à-dire, voici un homme qu'on appelle Moïse, mmh. qui naît à une époque où le peuple de Dieu est en train d'être maltraité, mmh. on tue les jeunes garçons de deux ans et en dessous, mmh. et au point que les parents doivent se demander « mais qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour avoir un joli bébé à une mauvaise époque mmh. ?» Donc mmh. du coup, le contexte ouais. prophétique est important par rapport oui. à l'appel. Il mmh. faut savoir que, parfois... Euh, les circonstances positives ou négatives concourent mmh. à la manifestation d'un appel mmh. Amen. parce que l'appel ici était lié à une promesse que Dieu a mmh. faite à Abraham mmh. la descendance ira en captivité en Égypte mmh. et va euh, enfin dans un pays lointain mmh. et va passer 400 ans et après lesquels je les ferai sortir avec mmh. beaucoup de richesses mmh. or les anciens ne savaient pas que le libérateur était déjà né. Mmh, mmh, Ils ne ouais, savaient ouais, pas, même lui-même Moïse savait ne savait pas, pas qu'il qu était pas. le libérateur. Mmh. Donc vous savez qu'il y, y a ce côté mystérieux de l'appel, mmh. le concerné n'est pas informé, ses parents mmh. ne sont pas informés. Ça. Après vous avez la dimension de l'identification au royaume. Oui. Ouais. Vous allez ouais. voir Moïse, qui est élevé comme fils de la fille de Pharaon, mmh. mais qui à un certain âge prend conscience que non, non, non, je suis pas égyptien. Mmh. Et donc qui que se comporte en se disant, il faut que je change ma manière d'être et mes relations avec les Hébreux. Mmh. En fait, ici, on comprend que, quand on est dans le monde, ou quand on est du monde, mmh. on fait des choses... Et après, on doit faire l'expérience de la nouvelle naissance. Mmh. Et c'est ce que j'appelle la dimension de base de l'appel. – Amen. – En fait, amen. quand on parle de l'appel, le premier appel de tout le monde, c'est l'appel au salut. – Au salut, amen, amen. – Amen. Ouais, amen. Amen. Amen. Tu amen. Amen. Amen. Amen, amen. – Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Quel que soit mmh. le, le don, l'onction que Dieu mmh. veut mmh. faire mmh. avec toi, mmh. mais si tu triches et que tu ne passes pas par la porte centrale du salut, mmh. Mais mmh. tu vas être un mercenaire, tu mmh. vas tuer des gens mmh. et mmh. tu vas créer même des sectes. – Non, c'est clair, Donc, après l'identification parce qu'il a renoncé à la gloire de l'Égypte mm -hmm. pour s'identifier aux Hébreux, mm -hmm. il y a maintenant ce qu'on appelle l'interpellation. Oui. L'interpellation ouais. intervient quand Lorsque, après avoir passé un certain nombre d'années auprès de Gétro, son beau-père, mm -hmm. il est en train de faire ce qu'on appelle le quotidien de ses tâches domestiques mm -hmm. et professionnelles, et puis, lui qui était habitué à voir des feux de brousse, mm -hmm. il constate que, mais il y a un buisson qui est en feu, mais le buisson ne se consume pas. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Beaucoup appellent ministère alors que ce n'est qu'une interpellation. Ah, ça... Mm -hmm. ils, ils confondent mm -hmm. le ministère et l'interpellation. Mm -hmm. Dieu a ouais. voulu attirer son attention. Mm -hmm. vous dites gars, en fait... Ce n'est pas vraiment Pharaon qui t'a amené ici. Mmh, mmh, Ce n'est pas mmh. parce que tu fouillais Pharaon que tu es ici. Tu es mmh. ici parce que je voulais commencer à parler avec toi. J'ai des choses mmh, à te dire. Ça. Mais comme tu es concentré oh. avec ton affaire de mouton là, wow. je voulais que tu m'accordes un peu d'attention. Mmh, mmh, mmh, C'est pourquoi mmh, mmh. Moïse s'approche pour chercher à comprendre pourquoi le buisson est en feu mmh. et ne se consume pas. L'interpellation ouais. Et je dis à beaucoup, souvent il y a des circonstances Il y a des choses qui nous arrivent C'est Dieu qui nous interpelle Amen. Et Amen. si vous ne faites pas l'effort d'aller en retraite mm. Ou d'aller auprès d'un homme de Dieu pour chercher mm. à comprendre Comme Samuel, mm. qui a entendu une voix mm. Et pensait mm. que c'était papa Élie euh, mm. Qui l'appelait, mm. il dit papa tu m'as appelé mm. Le papa dit non, non, non, va retourne te coucher mm. Il revient une deuxième fois Mais le vieux mm. savait que mm, on dirait que Dieu est en train d'appeler l'enfant là. Ouais, ouais, ouais. Alors, je ne vais pas faire de l'ombre, quand tu écouteras encore la voix dit seulement, éternel parle, ton mmh. serviteur écoute. Mmh. Donc l'interpellation est très importante. Mmh, mmh, mmh, Après mmh. l'interpellation, on a ce que j'appelle l'équipement surnaturel pour ôter le doute lié à la conscience de nos faiblesses. Mm. Vous savez, Dieu n'appelle pas les gens qui sont forts. Oh, c'est ça. Dieu n'appelle pas les gens qui sont puissants, qui ça. sont intelligents, qui ça. sont exceptionnels. Il appelle les gens ordinaires. Mm. Et c'est parce que l'appel nous met devant des défis tellement élevés. On s'est mm. dit, non, non, pardon. Seigneur, ah. tu t'es trompé là. Mm. Moi, je pêche encore là. Mm. Moi, il m'arrive encore euh, d'arriver en retard à l'église. Mm. Moi, il m'arrive encore de faire certaines choses. Donc, ce n'est pas moi que tu t'es mm. trompé. Mm. Mm. Mm. Dieu dit, c'est toi. Et pour convaincre Moïse que c'est lui l'appeler, mmh. et vous avez le miracle de la main qu'il met sur la ouais, poitrine qui ouais. se transforme en lèpre, mmh. et ensuite vous avez le miracle de la transformation du bâton mmh. en serpent. Mmh. Et le serpent en bâton. Ça. Il fallait tuer le doute, il fallait ça. tuer le complexe, mmh. il ouais. fallait tuer euh, le fait qu'il avait été euh, diminué mmh. après avoir fui Pharaon. Mmh. Mmh. Mmh. Parce que quand il fuit Pharaon, il n'est plus le prince de l'Égypte. Mm -hmm, mm -hmm, il devient mm -hmm. petit berger qui n'a pas d'avenir. C'est ça, mm. c'est ça. Il avait renoncé à tout rêve. Avec, lui un, mandata, avec un mandat d'arrêt international. J'étais sur lui. Et il était convaincu que ça, il va se limiter à garder mm. les moutons. C'est ça, mm. c'est ça. Donc l'appel aussi à un moment donné, mm. euh, travaille notre homme intérieur. Mm. Yes. Travaille notre psychologie, mm. travaille l'image que nous avons de nous. Moi, ouais. bon, je dis toujours la foi que dégage quelqu'un dans le ministère est proportionnelle à la foi qu'il a de lui-même c'est mmh. ça c'est ça. Mmh. tu ne peux pas croire mmh. Dieu plus que tu crois en toi-même mmh. c'est pas possible mmh. la Bible dit tu aimeras mmh. le tu Seigneur peux mmh. je, je peux répéter la, la foi que tu as en Dieu est proportionnelle mmh. à la foi que tu as en toi-même mmh. la Bible dit là tu aimeras ton prochain comme toi-même, mmh. en mmh. d'autres termes la qualité de l'amour que tu déploies chez les gens est mmh. proportionnelle à l'amour que tu as d'abord pour toi-même. Ouais, ouais, mmh. c'est ça. J'explique. Mmh. Mmh. Mmh. Si tu ne prends pas soin de toi-même, mmh. tu ne manges pas correctement, tu ne mmh. veilles pas sur ta santé. Mmh. Tu es sûr que tu auras le temps de veiller sur la santé des gens non, non, pas, pas du ça. tout. Non, pas du tout. C'est la même chose avec la, la même femme. chose. Mmh. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu et puis tu te sous-estimes. Mmh. Parce que Dieu lui-même est le premier à croire mmh. en toi. Ouais, ah, à croire vrai, en toi, c'est ça. Il va t'utiliser. Si ne croyais pas en toi, pourquoi il va t'appeler Il t'appelle parce qu'il croit en toi. Et lui-même, il sait ce qu'il a investi en toi que tu ne vois pas encore. Après mm. cette étape, il mm. y a l'étape de la mm. préparation. Mm. Une étape très importante. Une étape mm. très importante. J'ai même beaucoup, que beaucoup vraiment négligent. Néglige. Et comme je dis souvent, il euh, n'y a, y a, y a que la génération d'aujourd'hui qui veut euh, un ministère de, de 70 McDo. ans. Voilà, de, voilà McDo, un ministère <rire> de, de, de 70 food. ans avec une préparation de 6 mois. <rire> ouais. Voilà, un ministère McDo, ouais. un ministère… Euh, euh, des micro-ondes, rapides, mmh, rapides. Mmh, oui, mmh, il y a la préparation. La, la préparation, préparation d'ailleurs, avant de... de, de, de euh, J'aurais dû parler de la préparation, euh, mais dans deux dimensions. Mmh, mmh. Il y a la dimension caractérielle et mmh. la dimension surnaturelle. <rire> mmh. la, <rire> ben, oui. la dimension caractérielle. Ah ben oui ben oui. Ouais, ben, oui. ben oui, ben oui. ben oui La dimension mmh. caractérielle, mmh. Dieu mmh. a commencé à travailler le caractère de Moïse en brisant son orgueil mmh. depuis mmh. l'Égypte, en faisant en sorte qu'il soit employé par un petit sacrificateur à mm. Madia. Il est pris en charge, il est nourri, on lui mmh. donne un petit boulot qui n'a rien à voir avec ses ambitions. C'est ça, ça. Au fond de lui, il savait qu'il est un libérateur. Mmh. Mais il n'avait pas prévu qu'il allait d'abord aller élever les moutons. C'est ça, ça. Donc, le temps qu'il fait là, il se marie, on lui donne le job d'élever les moutons, c'était pour travailler son caractère. Amen. En Amen. fait, la plus grande vertu caractérielle qui a été travaillée à Moïse, c'était la patience. La patience, mmh. exactement. Parce que Dieu savait que Israël est un peuple au raide. Mmh. C'est mmh. des rebelles dans le sang. Mmh. Mmh. Tu leur donnes le miracle le matin, avant midi, se demande, est-ce que vraiment toi, tu es un vrai pasteur ?– <rire> <rire> Voilà. Donc, cette dimension de la préparation caractérielle précède la préparation spirituelle ou surnaturelle. Parce qu'on voit un peu, euh, il lui dit, euh, écoute, euh, euh, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ouais. ils écouteront la voix du deuxième signe. Yes. Va-dire Pharaon, « L'Éternel m'envoie vers toi pour te dire, laisse aller mon peuple mm. afin qu'il m'offre des sacrifices au désert. Mm, mm, mm, mm, » C'est là que je dis, quelle que soit la nature de notre ministère mm. ou de notre appel, tout doit tourner autour de la capacité à délivrer les gens d'un statut ouais. pour les amener à un statut meilleur. Mais exactement. Si l'appel ou la, le ministère ne peut pas résoudre cette problématique, mm -hmm. tu ne t'as pas appelé. Amen, amen, amen. Mais mm -hmm. après, quand on a dit ça on pense qu'on a fini. Mm. Non. Il dit, quand vous allez au désert, là, c'est pas juste pour vous délivrer, hein. mm. Moi, mon gain dans votre affaire, là, c'est mm. les sacrifices que vous allez m'offrir. Amen, mm. amen, amen, amen. Et mm. c'est là que je dis, tout ministre qui veut donner l'impression qu'il aime les brebis, c'est pourquoi il ne parle pas de finances, mmh. il ne parle pas d'offrandes, il ne parle pas de sacrifice, parce qu'il se met à la place des brebis. Wow. C'est un mercenaire. C'est oh oh un mercenaire. Là, il il est mmh. plus moraliste que ah, Dieu. Que ah, Dieu. Ah, que Dieu. Oh, c'est pas réel. Il a sacrifié. Il a sacrifié. Il a nous apprendre à sacrifier. C'est ça. Donc, je pense que toutes ces choses-là, en fait, on va en parler. Là, j'ai un peu synthétisé, mais il y a beaucoup à dire, pote. Il y a même ce que j'appelle les associations coupables. Les associations qui te tuent Regardez l'histoire de Josaphat et Akab. Oui, oui, oui, oui Les associations coupables Josaphat est bel et bien appelé mm. Dieu aime l'affaire de Josaphat mm. Mais à cause des liens de mariage Il mm. s'allie à Akab pour mmh. aller faire une guerre où Dieu n'était pas dedans. Voilà, mmh. voilà, Heureusement que Dieu aimait Josaphat, Josaphat a failli mourir. Mmh. Mmh. Mais la flèche qui est venue de nulle part et qui a frappé par hasard a tué Akab, mmh. Parce qu'Akab a fait le choix de sortir du plan de Dieu. C'est ça. Mmh. ça. En tant que roi, il aurait dû conduire les cœurs des enfants d'Israël vers l'adoration de l'éternel, mmh. mais il les a plutôt conduits à adorer Astarté mmh. et Baal. Mmh. Mmh. Donc je dis, il y a des associations mmh. qui parfois viennent... Mmh consécuter notre appel. Mm -hmm. Après, on se demande, est-ce que vraiment Dieu m'a appelé Oui, Dieu mm -hmm. t'a appelé, mm -hmm. mais tu t'es associé à des mauvaises, à des mauvaises mm -hmm. personnes. Mm -hmm. ouais. Au niveau, au niveau ouais. de, la, de la conversion de, de, de, du serviteur de Dieu, euh, moi je dis souvent... Euh, un, un, un pasteur, un homme de Dieu, c'était d'abord un excellent, c'est d'abord un excellent chrétien. Mmh. Mmh. Il faut vraiment analyser parfois la conversion des gens. Mmh. Il y a des gens mmh. qui se sont très mal convertis mmh. et euh, quand ils entrent dans le ministère, c'est toute une, c'est catastrophique, c'est vraiment mmh. catastrophique, Tout à fait. parce qu'il y a des choses en tant que chrétien qu'ils n'ont pas pu euh, résoudre, très tôt, il y a eu, tôt, y a eu mmh. beaucoup de lacunes mmh. et après quand le moment d'entrer dans le ministère arrive, ils entrent avec ces lacunes-là mmh. et ça devient compliqué et c'est parfois, parfois eux qui deviennent les mercenaires de demain en fait, mmh. au niveau de la conversion. Mais mmh. J'aime beaucoup ce que vous dites euh, et je pense que c'est quand il parlait du travail spirituel surnaturel en même temps mmh. du travail du caractère parce mmh. qu'il euh, a parlé tout à l'heure de l'apôtre de Moïse, mmh. <rire> Dieu mmh. a travaillé sa passion c'est plus tard Dieu lui-même va rendre témoignage mm. du résultat du travail, il va dire que c'était l'homme le plus le patient. plus patient de la terre, parce mm. que euh, je pense que le plus même L'un des trucs les plus importants, l'une des choses les plus importantes, des fois, à travailler, mm. lorsqu'on est déjà dans un ministère où l'onction coule à flot, mm. des fois, c'est plus le, le, le caractère. C'est ça, parce, là, là, parce que des ça. fois, on est dans un ministère où l'onction est déjà là, elle coule mm. à flot, mm. et mm. on reçoit, et parce qu'on est sous, je pense, euh, l'apôtre le disait dimanche, mm. des fois, tu es sous la couverture de quelqu'un, parce mm. mm. que tu es sous la couverture, tu bénéficies d'une onction. Mm. Mm. Tu, réalises tu réalises des choses. Tu réalises des choses. Tu as l'impression que ça vient que de toi-même, toi mm. alors qu'en réalité, mm tu es sous un manteau. Et c'est là où le travail du caractère devient très important, parce qu'à partir de ce moment, ça te mm. permet de garder, de conserver, de multiplier ce mm. qu'on reçoit euh, mm. dans oh, wow. Bon, Oui, vas-y. Mon bon mentor, et euh, qui est mm. en même temps le père spirituel, l'apôtre, mm. euh, le révérend Francis Michel, Michel Maniga, m'a mm. mm. enseigné à l'école biblique mm. euh, L'âme que tu n'as pas voulu travailler mmh. dans la solitude mmh. va t'humilier en public. Non, c'est vrai. La leçon que tu n'as mmh. pas voulu accepter mmh. d'étudier mmh. au CP mmh. ouais. va te faire honte à l'université. Non oh, C'est ça. Wow. C'est ça. Ça. Mmh. pourquoi on voit que mmh. euh, Jacob, il mmh. n'y avait pas un problème d'appel pour Jacob. Mmh. Mmh. Dieu a aimé ouais. Jacob, il a eu Esaü, c'est clair. Mmh. Ouais. Dieu a même fait en sorte que quand Isaac a voulu se tromper en donnant mmh. la bénédiction à Ésaü, mmh. c'est vraiment Jacob qui l'a eu. Ça, c'est un problème. Mmh. Ça. Dieu a démontré à Jacob qu'il est béni puisque mmh. malgré que Laban ait changé combien de fois, dix, oh, fois ouais, dix fois son oui, salaire, oui. mais malgré oui. ça, il est revenu de là avec beaucoup de richesse. Mmh. Mais quand maintenant il faut bénéficier mmh. du ministère, il fallait qu'il affronte ouais. l'ange seul. Mmh. Mmh. Mmh. Et la Bible nous dit que pendant qu'il était seul avec l'ange, il a lutté, il a lutté. Mmh. Dieu dit bon. Même si tu as la réputation d'être un voleur et quelqu'un qui arrive à arracher les choses par la ruse, je vais quand même te faire un truc qui va te rappeler qu'on ne lutte pas avec Dieu. Il lui a donné un coup à la hanche. Et la Bible dit que ce coup-là, Dieu n'a pas guéri ça. Il est resté avec une cicatrice pour lui rappeler qu'on ne double pas. C'est clair. Tout le monde sauf moi. C'est clair. Et donc, c'est pour dire qu'effectivement, il y a les choses que tu dois euh, traiter très tôt, mm. pour que quand certaines circonstances vont arriver… Tu ne puisses pas jouer les durs. Tu mmh. reconnais qu'il n'y a que Dieu qui va ouais. m'aider. Mmh. Mmh. Mmh. Les questions d'orgueil, mmh. les questions d'autosuffisance, mmh. les questions euh, qui parfois nous amènent à vouloir prendre la place de Dieu. Je vous donne un exemple. Mmh. Parfois, Dieu crée lui-même le manque dans le ministère. Mmh. Mmh. Oui, il crée un manque. Mmh. C'est-à-dire que tu as les moyens de combler, mais il crée, il, il ferme les robinets mmh. parce qu'il veut t'apprendre la vie par la foi. Amen. Mmh. Amen. Qu'est-ce qui était plus difficile mmh. pour Dieu de faire descendre la manne comme au temps d'Israël au désert, mmh. ou d'envoyer des corbeaux pour aller nourrir Élie. Mmh. Qu'est-ce qui est plus humiliant mmh. mmh. mmh. mmh. Ce n'est mmh. pas être nourri mmh. par des mmh. corbeaux. Si, si, si, Un si, si, charognard ah, ben qui sent ouais. mauvais, ah ouais. Ah ouais. Ben, ben, dangereux. On n'y a jamais pensé. <rire> C'est vrai, hein. vrai. Vrai. <rire> vrai. Mais Dieu ça. avait déjà fait tomber la manne, même mmh. l'écaille. Mmh. Mais, mais Dieu dit à Moïse, gars, et plutôt à Élie, mmh. « Moi, je veux t'enseigner des trucs. » que tu vas laisser à Élisée. Mm. Pour que les gens ne pensent pas que le ministère est facile et que mm. Dieu, il suffit que tu claques des doigts, il règle tous tes problèmes. Mm. Toi aussi, apprends la patience, que quand tu as mangé le matin là, mm. il faut que tu croies en Dieu pour que les corbeaux reviennent mm. le soir. Amen. Amen. Donc c'est un exemple. Mm. Amen. Oui, l'apôtre, mm. en écoutant, en vous écoutant, mm. le, notre père spirituel, écoutant également l'apôtre, mm. on parlait vraiment des phases de, de, de, mm. avant mm. de rentrer dans l'appel. C'est là qu'on dit beaucoup de choses. Et, et qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que vous pouvez mm. dire à, à ceux qui nous regardent, les, les, les jeunes, peut-être les, les, les leaders potentiels, les chrétiens mm. qui nous regardent en, en considérant un peu cette phase-là de l'appel mmh. au salut, comme on l'a dit, et mmh. euh, quand on parle appel au salut, on parle des chrétiens, mmh. on parle forcément peut-être de la foi, je dirais encore plus de l'amour. Mmh. Et, et j'insiste sur l'amour parce que euh, Durant un live euh, mm. euh, que tu as fait à Évangile TV, mm. à, à midi, mm. hein, midi, je pense mm. que euh, tu as beaucoup insisté sur David. Et on mm. voit quand même que l'ascension de David, sa force était beaucoup plus également l'amour. Mm. Avec tout, le cœur et tout mm. ça, l'amour. Et on voit vraiment, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire à tous ceux qui nous regardent aux leaders potentiels, peut-être aux jeunes pasteurs, la place de mmh. la foi, je dirais même plus de l'amour dans le ministère, avant qu'on ne euh, rentre sur le plateau. Mmh, mmh, Et un jeune mmh. disait quelque chose qui m'a beaucoup marqué, mmh. il dit, le, le parcours de David, c'est un type, du chrétien mm. dans l'église ou du leader qui est dans l'église, mm. qui, peut, qui peut vivre avec des ennemis, avec, mm. euh, comme euh, tu l'as si bien dit, mm. je connais tes ennemis, mais montre-moi tes vrais amis. Mm. Et donc, je veux vraiment, peut-être qu'on dise quelque chose à ces leaders potentiels, à ces jeunes mm. pasteurs, la mm. place oui. de la foi et de l'amour mm. avant oui. de rentrer dans l'église. En, la en la réalité, bon, pour ne rester même que dans la dimension mm. de la foi, mm. je prêchais dans une église ici à Paris mm. et j'expliquais aux gens que la foi, c'est plus que la croyance. Mm. La ah foi, bah oui, au-delà de la oui. croyance, c'est ce qui te fait shifter dans le caractère, mmh. le comportement, mmh. ce que Galate 5.22 appelle le fruit, le fruit de l'esprit. Le mmh. D'ailleurs, la différence entre les appelés de notre époque et les appelés d'aujourd'hui, mmh. mais c'est simplement au niveau des fruits de l'esprit, mmh. le du fruit de l'esprit. Il mmh. mmh. mmh. y a l'amour. Enfin, dirais... en général, <rire> il se manifeste avec effectivement mmh. plusieurs aspects, comme oui, la patience. Mmh. Ce mmh. que j'essaie de dire, c'est qu'effectivement, mmh. Beaucoup se sont fourvoyés, se sont trompés mmh. en pensant que le plus important, c'est que quand je lève la main, toute la salle tombe. Mmh. Dès que je dis, le Seigneur me parle et puis ça tombe net, juste en disant, oh, ça c'est un vrai mmh. serviteur de Dieu. Mmh. Non, tu es serviteur de Dieu par ce que Dieu a déposé en toi, mmh. mais tu, tu dois être aussi serviteur de Dieu par ta réponse à la parole que tu connais. Mmh. Mmh. J'explique qu'il y a une différence mmh. entre... Euh, le caractère et la personnalité. Mmh, mmh. Oui, oui, oui. Mmh. La personnalité, c'est ce que Dieu investit en toi. Mmh, mmh, mmh, tu, tu, tu ne fais pas des efforts mmh. pour être charismatique. Mmh, mm, tu ne fais mm, pas mm, des efforts mm. pour être, par exemple, éloquent, mmh, pour être bosseur. Mm, c'est mm, Dieu qui a mis ça en toi. Oui. Mmh. Mais la parole qui dit si vous vous mettez en colère, ne péchez point, mmh. C'est pas Dieu qui va l'appliquer à ta place. Mmh. C'est ça, c'est clair. Non, non, c'est clair. Qui dit, si tu regardes clair. une femme avec convoitise, tu as déjà commis mmh. l'adultère. Mmh. C'est pas Dieu qui va l'appliquer à ta place. C'est ça. Donc le caractère, c'est ta réponse à la parole mmh. qui est liée à la moralité. Mmh. Et vous allez remarquer que le ministère se fait dans deux sens, le sens mmh. vertical et le sens horizontal. horizontal le sens vertical, c'est notre relation avec Dieu. Mmh. Mmh. Le sens horizontal, c'est notre relation avec les autres Avec hommes, les autres. Y, y compris ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. D'ailleurs, mmh. qui sont les plus nombreux. Et la, la classe la plus sensible. Mm -hmm. Parce que j'imagine que quelqu'un qui vient tous les jours à l'église, avec les enseignants, peut comprendre mm -hmm. que bon, il peut arriver qu'un chrétien pêche, il mm -hmm. peut arriver qu'un chrétien ait une erreur. Mm -hmm. Mais le gars qui n'est pas encore chrétien, lui te voit comme Jésus mmh. Mmh. il ne comprend pas vrai. comment toi vrai. pasteur qui prêche, vrai. tu blâmes ta femme tu la tabasses vrai, vrai. il dit non vrai. si c'est ça Dieu je ne viendrai jamais à l'église mmh. mmh. d'où ton caractère est aussi important que la personnalité mmh. c'est à dire les dons Exactement. qui doivent accompagner ton appel Exactement. d'où pour répondre à la question mmh. moi je dis tout simplement que euh, l'une des grandes erreurs on commence déjà à, à rentrer en plein dans le, le thème, mm. que les gens doivent éviter, c'est de faire une séparation entre les dons mm. et la communion avec Dieu. Mm. Mm. Est-ce Est que vous savez qu'il y a des gens qui n'ouvrent la Bible que parce qu'ils savent qu'ils vont aller exhorter Il y a des gens qui n'ouvrent la Bible que parce qu'ils savent qu'ils vont, mmh. ah. mmh. qui qu qu vont aller prêcher. Ben, ben, ben. Et quand ils savent qu'ils doivent aller prier pour quelqu'un, ouais. c'est là qu'ils lisent ouais, ouais. la Bible, c'est là qu'ils jeûnent. Ouais. Mais en temps normal, ouais. un mmh. chrétien normal doit lire sa Bible chaque matin, c'est ça Il doit ouais. prier chaque matin, mmh. c'est ça et chaque nuit avant de dormir, il doit examiner comment il a passé sa journée. S'il a péché, il doit bah, se répandre. Bah oui, bah oui, bah oui, bah Parce que bah. Jésus peut venir à minuit, à 3h, mmh. le lendemain. Mmh. Oh, ce n'est pas prévu, hein, ce n'est pas écrit. Mmh. Donc du coup, mmh. il ne faut pas que le ministère soit comme une carapace de tortue mmh. qui, nous, qui nous exempte mmh. de ce que Dieu attend de nous. Parce que les exigences chrétiennes le sont et pour l'appeler et ça? pour le, le disciple. Mmh. ça On est d'abord chrétien avant d'être appelé mmh. à servir mmh. Dieu. Mmh. J'aime mmh. la devise euh, homme de Dieu, mmh. de jeunesse à mission, mmh. connaître Dieu pour mieux le servir. Amen, mmh. amen, amen, amen, connaître Dieu pour, pour mieux le servir. Aujourd'hui, les gens sont rentrés dans la facilité. Mmh. Je suis beaucoup un homme de Dieu sur Internet et puis je commence à vouloir prêcher comme lui. Mmh. Je suis beaucoup un homme de ouais. Dieu sur Internet, mmh. je commence à faire les mêmes choses que lui. Parfois mmh. ça marche mmh. Mmh. et tu vas impressionner les gens, mmh. mais sauf que la substance te manque. – C'est ça. Mmh. – Un petit vent va te renverser. – C'est ça, mmh. c'est ça. – Parce que lui, il est l'original, toi tu es mmh. la photo. non conforme. – Non conforme. <rire> – Tu n'es même, même pas son fils spirituel. – Tu n'es même ah, pas son ça. fils spirituel, c'est ça. <rire> – Donc il est important effectivement que les gens pensent à leur communion avec le Seigneur. Mmh. Euh, le péché, ce n'est pas l'acte visible. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. C'est l'attitude... Mmh. qui nous amène à vouloir faire quelque chose. – C'est ça. Mmh. – Il y a des gens qui ont des belles actions, mais ils sont dans mmh. le péché. Mmh. – C'est ça, mmh. ouais, c'est vrai. – C'est comme tu, amen, tu amen, disais, amen. la motivation. Du coup, la motiva – du mmh. mmh. mmh. mmh. La motivation. – La motivation. – Et le, le, le caractère aussi, c'est la sécurité un peu dans le ministère, hein, mmh. parce mmh. que mmh. Dieu va faire tellement de grandes choses, mais ce qui mmh. va nous sécuriser, c'est notre caractère, basé sur le fruit de l'esprit. C'est ça qui fera en sorte même que… Euh, en pleine persécution, on est des bases solides. Mmh. Parce que pourquoi certains chrétiens tombent mmh. en pleine persécution Parce que parfois, il y a des choses à redire yes. sur, mmh. leur vie, mmh. sur leur vie, mmh. mmh. sur leur caractère. sur leur Le ministère, il y a beaucoup de pièges mmh. et il y aura beaucoup de personnes mmh. qui ne vont pas nous aimer. Et dès l'instant où on décide euh, d'entrer dans le ministère, en fait, mmh. c'est des déclarations de guerre ah, à l'égard du non, diable. Non, et non, non, non, le non, diable ne va non, pas accepter qu'on qu puisse... Euh, continuer à faire des dégâts <rire> dans son royaume mm -hmm. s'il ne nous attaque pas là où mm -hmm. il sait que nous sommes faibles. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre mm -hmm. le temps de construire ouais. le caractère, ouais, ouais, ouais. Euh, con le temps de manifester le fruit de l'esprit mm -hmm. et donner une priorité à ces choses-là. Mm -hmm. Donner vraiment une priorité à ces choses-là. Ouais. J'ai l'impression même que euh, le, le surnaturel quand tu as appelé il est plus facile à manifester mmh, que le fruit de l'esprit mmh, et le maintien de sa communion avec non Dieu voilà, j'aime ai, beaucoup ce que, ce que tu dis à Pote et ce que tu dis depuis tout à l'heure euh, en fait je, je suis, je me rend, tu dis souvent que le caractère est le réceptacle est de l'enchant mmh. et, euh, et je pense que c'est vraiment là, je pense le résumé de tout ce qu'on doit comprendre pour mmh. ne pas faire des erreurs justement mmh. lorsqu'on rentre à l'appel parce que Très souvent, les gens veulent travailler ce qui est visible. Ouais. Ils veulent travailler ouais. Ce, ouais. Ce, qui ce qui est, est caché. Ce qui est invisible, c'est ça Que Dieu se voit. Ouais. Ouais. voit. Que Dieu se le mmh. voit. Que Dieu se le voit. Et je parlais euh, dernièrement à un jeune, et je lui disais, tu sais, tu dois être capable de faire des choses même quand on ne te voit pas. Mmh. C'est-à-dire de faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est mmh. vrai que ouais. tu peux tous nous blaguer, tu peux nous faire croire des choses, mmh. mais Dieu te voit. Mmh. Dieu t'a vu mmh. et, et je disais que la, euh, la maturité, c'est aussi la capacité d'être conscient de la présence de Dieu à côté mmh. de toi, mmh. d'être conscient que l'ange de Dieu te regarde, le Saint-Esprit est là, mmh. toute action que tu poses, il a quelque chose à dire, mais au-delà de ça, la Bible mmh. dit que nous sommes entourés d'une nuée, nuée de témoins, mmh. ils sont plusieurs à le regarder en fait, mmh. et lorsqu'on croit qu'on est caché, on n'est pas si caché que ça, mmh. donc et plus on a conscience de ça, Moins on va faire des erreurs. En fait. mm -hmm. Et plus on sera même aptes à, à nous répentir. Mm -hmm. Parce que c'est vrai qu'il peut arriver qu'on ne se réponde pas parce qu'on pense qu'on ne nous a pas vu mm -hmm. Mais quand on a été vu publiquement, mm -hmm. on aura tendance à mm -hmm. moins euh, s'élever, mm -hmm. à plus euh, se, se faire petit, en fait, mm -hmm. à, comme on dit, mettre de l'eau dans son vin. En fait. mm -hmm. Et je pense vraiment que c'est important, que, comme vous le disiez, qu'on qu puisse se focaliser beaucoup plus sur le caractère mm -hmm. pour mieux. Euh, pour mieux réussir en fait. Parce que celui qui n'a pas travaillé avec son caractère, et, comme, comme tu le disais tout à l'heure, apôtre, il sera humilié par ce même caractère plus tard. Regarde, Genèse 10, 17, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois, sois intègre. intègre. Wow. Est-ce que tu sais que c'est la conscience que Dieu te voit qui te rend intègre C'est ça. Totalement vrai. C'est ça Ce ne sont pas les caméras, ce n'est pas parce que les frères passent la journée chez toi ou que toi tu passes les journées chez les frères qui te rend intègre. C'est quand tu es conscient que Dieu me voit. Et le plus de l'Akai pour Isaac, c'était l'Éternel me voit. Ou l'Éternel m'a vu. Après, pour revenir et rebondir sur le caractère, Regardez, Moïse c'est 40 ans entre sa naissance et le jour où il à Madian, 40 ans entre le jour où il arrive à Madian et le jour où il va délivrer Israël, et 40 ans seulement de gestion de la marche dans le désert. Quand vous calculez, en réalité, Moïse, comme on l'a démontré au départ, est appelé depuis il a découvert son appel après avoir pris conscience qu'il n'était pas égyptien, mmh. il est hébreu. Mmh. Mmh. Parce que s'il n'était pas conscient de son leadership, il n'aurait mmh. pas tué l'égyptien. Mmh. Mmh. Il n'avait pas l'intention de tuer l'égyptien. Mmh. Il a voulu juste séparer mmh. l'égyptien qui frappait l'hébreu. Mmh. Mais pour et, que ça a mal tourné. et ça a mal tourné. <rire> il n'avait pas prévu ça. <rire> ça a mal tourné. Maintenant, pour que Dieu puisse il a frappé pour... la paix... <rire> Pour que Dieu puisse <coughs> révéler <coughs> le potentiel, <coughs> Dieu dit « Je te cache pendant 40 ans chez tout. <coughs> et c'est là que je dis, dans le processus de l'appel, il y a l'école des hommes, <coughs> CP jusqu'à l'université, <coughs> il y a l'école de la vie, <coughs> ce que tu apprends sur Internet, <coughs> la culture, la télé, et il y a l'école des hommes de Dieu. <coughs> et enfin, il y a l'école de Dieu. <coughs> – L'école des hommes de Dieu est censée prendre le relais ouais. pour ouais, ouais, ouais. Euh, filtrer dans tout ce que tu as appris, mm. qu'est-ce que tu dois retenir, qu'est-ce que tu dois jeter. Ouais. Et quand tu as réussi le diplôme à côté d'un homme de Dieu, mm. tu es qualifié pour entrer à l'école de Dieu. Mm. Parce que quand mm. Moïse mm. finit ses mm. 40 ans chez Gétro, mm. Le seul jour où il a encore eu la chance d'écouter Jethro, mm. c'est quand Jethro est venu donner des conseils mm. sur l'organisation voilà, quand, euh, quand il dans le désert. Des... Mm. Mm. Mm. Mm. Mais c'est plus lui qui lui disait écoute quand tu seras devant Pharaon, lève le bâton comme ça, ça. –« fais comme si le poteau de Dieu fait comme ça, pour changer l'eau en sang, mm. fais mm. ceci. Mm. Mm. Non. Wow. Bon pour reconnaître la nuée ou bien la colonne de feu fait comme si. Non, là c'est mm. maintenant tu es toi-même avec Dieu. C'est ça. Donc tu verras que le temps que tu passes à côté de l'apôtre, ce n'est pas un jeu. C'est pas juste mmh. Euh, mmh. Euh, la gloire de... Je suis le mmh. collaborateur mmh. de la pôtre. Mmh. Mmh. Tu es à l'école. Ouais. Oh. Toi qui suis tous les jours pendu la l'heure, mmh. tu es à l'école. Mmh. Mmh. Parce que tout ce qui se dit là... Mmh. Aujourd'hui, tu ouais. peux ne pas le comprendre. D'ailleurs, tu, tu ne comprends même pas 50% de ce que mmh, c'est mmh, mmh, mmh, mmh, Tu le comprends intellectuellement, mmh, mais tu, ton mmh. esprit va le recevoir quand tu vas vivre certaines choses. C'est ouais. vrai, c'est vrai, vrai. c'est totalement Tant vrai. vrai. Tant que tu mmh. ne vis pas certaines choses, tu as l'impression que oh, ça, je sais déjà. <coughs> euh, non, je sais, la Bible dit. Non, la Bible dit, mais ce n'est pas vrai pour toi. <coughs> c est c est tu n'as pas encore expérimenté. C'est <coughs> clair. La Bible dit, mais ce n'est pas vrai pour toi. <coughs> Et je pense que c'est là aussi, c'est cette humilité-là qu'on qu doit avoir pot, je pense, parce que par rapport l'appel c'est mmh. dire qu'on est en train d'amagasiner même est si on n'utilise pas on en aura besoin demain ça. et c'est quelque part un peu la même humilité qui nous est demandé à l'école mmh. on apprend beaucoup de choses mmh. beaucoup beaucoup de choses entre primaire collège et autres mmh. et on peut avoir l'impression des fois que ça ne servira à rien mmh. mais c'est ce qui nous qualifie pour ensuite mmh. prendre mmh. une formation dans un métier spécifique mmh. parce que si euh, par exemple tu veux faire des études pour devenir ingénieur mmh. si tu n'es pas passé au CP au collège etc tu peux mmh. pas aller ouais. tu peux pas aller là-bas mmh. en fait mmh. et mmh. je pense que c'est vraiment important de comprendre ça que c'est une école et que nous sommes des élèves. Mmh. Et surtout, comprendre ce qu'on qu attend d'un élève. Mmh. C'est que non seulement il révise ses leçons, mais qu'il peut être corrigé. Mmh. Un élève mmh. peut être puni. Et que ce n'est pas une honte en soi, en fait. Mmh. Bien mmh. au contraire, mmh. c'est la manifestation de l'amour de, mmh. de ses parents. Mmh. – mmh. Tout à l'heure, tu as parlé de, de, de Moïse. Moïse qui a fait 40 ans de vie, après 40 ans à Madian, mmh. et 40 ans de ministère. Donc mmh. plus de temps de préparation que de temps d'exercice du ministère. – 80 ans 80 ans, 80 ans, ans de juste… 40, 40 voilà. Il y, a, il y a un cas encore qui est un peu plus intriguant, intriguant c'est le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, yeah. Jean six mois et demi de ministère pour 30 ans de préparation, yeah. en fait. Parce que Jean-Baptiste a commencé six mois avant, avant Jésus-Christ, avant le Seigneur. Et quand le Seigneur a commencé, bon, quelques yeah. semaines après, on a coupé la tête. Oh, Attendez, 30 ans. On va dire 30 ans de préparation pour juste 6 mois et demi. Et Jésus va dire que de toutes les femmes, de tous les, les, les êtres humains qui sont nés de femmes, lui, il est le plus grand. Il est le plus grand avant Jésus-Christ, bien sûr. Euh, on se rend compte que en, le temps de préparation est extrêmement important. Tout à l'heure, tu parlais de l'intégrité. C'est important que vous compreniez que l'intégrité est un trait de caractère qui est très important quand on est un serviteur de Dieu. Parce que l'intégrité, c'est quoi L'intégrité, c'est ce qu'on est ce qu'on fait lorsqu'il y a personne qui nous regarde et nous voit c'est ça l'intégrité oh. en oh. fait <rire> l'intégrité ce qu'on est et ce qu'on fait quand il n'y a personne pour ah, nous voir en fait quand les gens nous voient ils peuvent nous ils, voilà on peut faire bonne presse ah, mais quand on est seul qu'est-ce que nous faisons qu'est-ce que et et, et parfois euh, on pense que l'intégrité c'est forcément non. on te donne 5 euros et puis tu rends une monnaie de 3 euros, machin, tout ça alors que l'intégrité c'est même ta vie de prier, est-ce que tu pries seulement quand euh, tu es à la réunion ouais, ouais, ouais. ou quand à tu la vas, maison ou si tu pries, voilà, ou bien est-ce que tu pries seulement quand tu vas prêcher ou bien à la maison aussi tu as ta communion avec Dieu et, et le fait de ne pas prier à la maison et de faire seulement de prier devant les gens, mm -hmm. ça manque d'intégrité tu sais, parce que tu te fais passer pour ce que tu tu n'es pas. En de... Fait. De... Et à un moment donné, mm -hmm. ça va te rattraper. Mm -hmm. Et c'est important que dans le, le, le caractère, mm -hmm. ces choses-là soient bien installées, mm -hmm. bien, bien bien assises. Apôtre, j'avais une question par rapport à ce que euh, tu as dit. Quelque chose de très fort au début. Mm. Tu disais que beaucoup de personnes, lorsqu'elles rentrent dans le ministère, sont victimes en fait de elles sont victimes en fait de, de leur caractère. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'elles ne réussissent pas. et Du coup, mm. j'ai une question par rapport à par rapport à ça, Apôtre euh, Alphonse. Tout à l'heure, le pasteur Isaac a posé la question par rapport aux jeunes serviteurs, mais il est vrai que j'ai remarqué hein, depuis des années que on peut être même de, depuis des années dans le ministère, mais finir même quand même par ans. échouer, même depuis mmh. 20 ans, mmh. même depuis 30 ans, même depuis 50 ans. Mmh. Mais qu'est-ce qui peut faire que qu'une personne, ma question elle est particulière, qu'une personne commence, mais qu'elle a des lacunes, et qu'elle se rend compte de l'ampleur de ces lacunes dans son ministère, mmh. et qu'au final… Qu'est-ce qu'elle doit faire pour travailler ces lacunes-là Parce que ça peut être difficile de se rendre compte pour mmh. qu'on est dedans. Est-ce que peut-être avant que tu ne mmh. répondes, avant que vous ne répondiez, mmh. parce qu'il y a aussi une autre pote qui est là, mmh. peut-être pour ajouter un petit mot. Mmh. C'est en écoutant tout ça, il y a un verset depuis la qui venait dans mon mmh. cœur, c'est Christ, puissance de Dieu et mmh. sagesse de Dieu. Mmh. Je pense parfois on est beaucoup plus porté vers la puissance. Mmh. Pourtant c'est Dieu qui nous a donné ça, ça n'impressionne pas Dieu. Mmh. Et puis en écoutant vraiment ces deux, ces deux facettes-là en Christ, je réalise vraiment que ce, ce dossier, cette affaire de caractère est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire mmh. qu'on rend un bon témoignage de, de, de Moïse, sa patience. Mais on voit quand même, c'est ce qu'il est en train de dire un peu, mais on voit quand même, euh, malgré toutes les qualités que Moïse avait, on voit quand même qu'à la fin, quasiment, de son ministère, le, le trait de caractère que Dieu va louer, l'opposé de ce trait de caractère va quand même continuer à se respecter. C'est ça qui va le Donc, on voit quand même que On voit quand même que cette affaire de caractère-là dans le ministère, dans l'appel, mm. est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Ah bah, Je oui. pense que c'est l'école qui continue toute notre vie. Mm. Mm. Alors, on va commencer, parce puisqu'on y est, avec Moïse. Mmh. Vous allez voir qu'il y a un incident qui se produit juste après l'envoi. Mmh. Après que Dieu ait affecté à Moïse, à Aaron, mmh. et il est convaincu qu'écoute, toi tu seras euh, Dieu pour euh, Aaron et Aaron mmh. sera ton prophète. Mmh. Mmh. Et puis, il arrive, il dit au revoir à son beau-père, et puis au moins il doit partir avec sa famille. La il déclare « l'Éternel l'attaque. Mmh. Comment comprendre? Ah, ça, c'est un passage. De, vraiment, <rire> ça, un... Tu m'appelles, je suis tranquille dans mes galères. Et au moins, je veux répondre à ton appel. Tu veux me tuer. Dieu, mmh. je t'ai fait quoi? Mmh. Au premier degré, ça semble contradictoire. Mmh. Mais en réalité, ça répond plus ou moins à votre mmh. question. Mmh. À savoir que les 40 ans que Moïse a tapé chez Jétro, mmh. il n'est pas sûr qu'il est pris la mesure de tout ce que Dieu voulait qu'il comprenne. Mmh. Wow. Non seulement par rapport à la question de la colère, mmh. parce que ce que beaucoup ne savent pas et qu'il faut rappeler, c'est qu'il mmh. était fils de Lévi, mmh. qui a épousé mmh. une fille de la tribu mmh. de Lévi, de la maison de Lévi, mmh. Mmh. or Lévi signifie colère. Mmh. Mmh. Donc il avait <rire> des réclamations, <rire> <rire> un arrière-plan, des gènes et un ADN de colère, mmh. ouais que les 40 ans n'ont pas suffi à traiter correctement. Donc c'est déjà pour dire aux gens, ce n'est pas parce que tu as mis longtemps à côté d'un homme de Dieu que tu es forcément formé, que tu es forcément qualifié. Tout dépend de comment tu as géré... Mmh. Les mots, mmh. les attitudes mmh. et même mmh. la manière dont il t'a traité. Mmh. Mmh. Vraiment, il y a beaucoup à dire. Pou non, mais, non mais, pasteur, moi je mmh. leur prends souvent même l'exemple de Pierre. Mmh. Parce que c'est important qu'on puisse veiller sur ces choses-là. Je mmh. leur prends l'exemple de Pierre. Pierre, on change son nom. Mmh. Il s'appelle Simon qui mmh. signifie mmh. roseau. Oh, bon, on met fait. Pierre, mmh. roc, dureté. Parce que le monsieur, mmh. son problème c'est qu'il était versatile yeah. en fait. Il était très changeant, yeah. Pierre. Mmh. Mmh. Mmh. Euh, dans Actes des apôtres, pourquoi l'apôtre Paul le réprimande parce qu'il n'assume pas, mmh, mmh, mmh, il n'assume pas que, en fait, ses convictions en fait, tu vrai. vois, et Paul lui dit, mais, mais frère, mmh. si, si tu fais quelque chose, assume, ne assume. fais pas l'hypocrite mmh, en voilà. fait, et ça c'est la particularité des mmh. gens qui sont versatiles mmh, et changeants, yeah. c'est qu'ils peuvent ne pas assumer, mmh. on voit le naturel qui revient mmh. au galop mmh. dans la vie du grand apôtre mmh. Paul, et pourtant si. Jésus Pierre, avait même, de, du grand apôtre Pierre, mmh. et pourtant Jésus avait même changé son nom, donc, on doit toujours veiller, vas -y, vas -y. faire attention et puis discerner les domaines mm -hmm. où on sait. Et comme je dis souvent, ce qui a défié nos parents, ça va nous défier. Mm -hmm. Ce qui a attaqué nos je parents, ce qui a attaqué notre mm -hmm. famille, oh. ça va nous attaquer. Mm -hmm. On doit toujours veiller, veiller, veiller regarder. Yes. Et je pense même que quand l'apôtre Paul dit qu'il tient à son corps mm -hmm. de, il parle, peur, de ça. il parle de ça, mm -hmm. en fait. Le grand ça. apôtre Paul. Ah, mais, il parlait d'Amalek. Il C'est-à-dire que... Ha, ha, ha! Ah le le grand je Tu vois, un peu. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a un travail que nous faisons, mais tout le long, on doit veiller. Il y a le travail, il y a aussi la veille, parce que ça peut ressurgir. Après, il faut aussi identifier les lacunes, parce que nous avons les lacunes, et c'est important de les identifier. Quand on reconnaît les lacunes dans le caractère, on se focalise dessus, parce qu'il y a des choses et on travaille dessus. Il y a des choses qui vont changer tout de suite, il y a d'autres qui ont besoin d'être assujettis, ah, voilà, mmh. voilà. Mmh. Après, wow. tu, tu avais souvent parlé du fait que quand tu parles des parents, en fait, les mmh. ceux qui ont combattu nos parents dans le combat, en fait, mmh. ça va, je sais pas. Tu avais dit aussi qu'il faut qu'on prenne le temps, ouais. faut prendre le temps de s'examiner soi-même, ouais. pour mmh. savoir en fait déjà quels sont nos défauts ouais. et quels, mmh. quels, quels étaient les défauts de nos parents mmh. pour ensuite prendre le temps de travailler dessus. Mmh. Mais je pense encore plus c'est qu'il faut les assumer. Mmh. C'est-à-dire mmh. que mmh. beaucoup savent qu'ils font ou va même leur faire des reproches, mmh. mais ils les refusent. Mmh. Parce qu'ils n'aiment pas l'image qui est dépeinte. En fait. mmh. Or, je pense que l'idée ici, c'est aussi de réussir à l'accepter mmh. et de dire « bon, bah, je dois travailler dessus, mmh. je dois faire cet effort là-dessus » au lieu d'essayer de falsifier mmh. euh, l'information qui nous est renvoyée, par mmh. exemple, on va à dire non mais on a remarqué que toi vraiment tu t'énerves pour un rien mm. Mais comme cette image te déplaît Tu dis mm. non, ça c'est pas moi mm. Parce que tu as une autre image de toi mm. Mais si c'est deux, trois personnes qui te le disent mm. Sachant que tu es encore à l'école mm. De, de, de, de l'homme de, de, de, de, de Dieu mm. Tu dois être capable de l'accepter De dire que ça fait plusieurs fois qu'on me le dit mm. Moi peut-être que je suis pas d'accord Je l'accepte pas mm. Mais si on me le dit, ce n'est pas pour rien mm. Et prendre le temps de travailler dessus Et mm. je pense que c'est là aussi Où se trouve ces différents pièges par rapport à l'appel C'est qu'on va refuser mm. d'accepter Qu'on a ce genre de défaut. Mmh. Il faut travailler et c'est par là aussi que le diable va souvent passer mmh. parce qu'on ne veut pas l'accepter et du coup on ne peut pas changer. Mais par rapport à ce qu'il dit, mmh. ça me fait penser des fois euh, certaines personnes refusent le reproche parce qu'elles pensent que c ça a un lien avec la déclaration parce que souvent on nous fait déclarer mmh. des choses, on nous dit oui, tu n'es pas se situer ah, cela déclare ouais. et donc oui, du coup, coup quand, quand tu leur dis vrai. tu as ce défaut, ils mélangent tout. Non ils il confondent des choses. Pasteur, attends, excuse-moi Pasteur gentil. Par rapport au péché, la Bible dit si nous confessons nos péchés c'est c'est le, le péché. Voilà, ah, c'est oui. le péché. Si nous confessons ah, nos oh péchés, c'est là où il est fidèle est et juste, juste pour nous ah, les pardonner. Par le si, Sinon, c'est trop facile. Sinon, c'est trop facile. confesser vrai. ses péchés, mm. ça ne veut pas dire que tu mm. déclares mm. le négatif. Mm. Wow. La faute est un vrai nécessaire. Je complète un peu par rapport à cette partie. Vous savez, Paul dit euh, je constate quelque chose, c'est il y a en moi une force mm -hmm. qui me pousse à faire mm -hmm. le mal. Oui. Le bien que je veux faire, je, veux faire. je mm -hmm. ne je le fais, fais le pas. Fais pas. Mm -hmm. Et le mal que je ne veux pas faire, il est déjà chrétien. Il est chrétien, serviteur de Dieu. Il a déjà peut-être même vu le troisième ciel où il L'excellence des révélations. Continue à porter. Qui me délivrera de ce corps de péché? Et c'est là que Dieu te fait comprendre que je ne peux pas te délivrer de ton corps. Je veux plutôt que tu domines ton corps. C'est ça. Et que tu le crucifies de manière permanente. Permanente. Une autre de quand Paul dit euh, Ne vous enivrez pas de vin, c'est de mmh. la débauche, soyez au contraire en plus Saint-Esprit. Mmh. Mmh. Mais notre tradition dit Soyez mmh. au contraire en train d'être. Parce que si vous voyez ça comme même présent, c'est continuer. c'est continuer. c'est continuer. C'est lui qui se met à fumer. Non, non, c'était pas le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit. Mais à ce moment où il fume là, il a cessé d'être rempli du Saint-Esprit. Ça doit être continué. Mais même le Seigneur Jésus dit porter sa croix tous les jours, et pourtant à cette époque il n'était pas encore crucifié, il n'était pas encore le à suivre qu'il porte sa Il rebondir par rapport à. Je sais pas pendant Pasteur Jean parlais, j'ai vu comme une petite subtilité. Mmh. En fait, il y a en fait la Bible va dit de prêcher dans l'amour mmh. en prêchant avec amour. Mmh. Éphésiens mmh. chapitre 4, il mmh. y aura un impact, il y aura mmh. la croissance. Mmh. Euh, pendant qu'il parlait, il y a une petite subtilité. Je veux quand même soulever c'est en fait le diable. Quand on parle de, de fait de confesser les péchés, c'est une mmh. chose, mmh. mais on va souvent voir que le diable, quand il mmh. se présente mmh. pour nous présenter peut-être nos défauts, mm. et même, même nous accuser. Parce que mm. même quand le diable vient nous accuser, mm. c'est peut-être même pour nous ajouter des défauts mm. Mm. et mm. modifier mm. quelque mm. chose mm. dans mm. le monde. Mm. Moi, je pense que pendant qu'il parle, je mm. vois qu'on mm. doit également faire attention. C'est peut-être mm. ce, ce qui a limité quelque part Moïse. Mm. C'est pour ça peut-être Dieu, dans la suite, il va maintenant dire à Josué, qu'on fait davantage. L'apôtre enseigne souvent ça, mm. que moi, Moïse était beaucoup plus le, le bâton, le et, bâton et, suite, et, suite, et que Josué, Josué c'est maintenant la parole. La parole. Mm, on dirait okay. que c'est pour ça que Dieu va maintenant aussi dire à Josué, mm, il faut parler la parole chaque mm, jour. Mm, mm, parce mm, qu'il mm. a dit quelque chose, l'apôtre Alphonse, dimanche, mm, je ne sais pas si vous avez capté, quand il a dit, la parole peut même changer l'état. Mm, il a dit, durant l'exercice du ministère. Donc, on voit que... Le diable va nous présenter peut-être nos défauts, mmh. et même vouloir ajouter des choses, mmh. il va confesser dans le but de nous tuer. Mmh. Mais mmh. c'est mmh. vrai que les gens qui nous aiment, ils vont nous mmh. présenter les défauts dans le but mmh. de nous voir corriger. changer. Donc il faut mmh. arriver à trouver cette frontière et faire mmh. attention. Mmh. Mmh. La mmh. personne mmh. qui me parle, est-ce mmh. que vraiment il y a l'amour mmh. Parce que mmh. Mmh. le but, ça peut être des, des mauvaises déclarations mmh. qui mmh. vont t'en mmh. ouais, faire. Ouais, si ouais, je ouais, prends quelqu'un, tu as grandi parce que les personnes, les tempéraments... Tu peux avoir des parents, tu as mmh. eu des traits de caractère, mmh. tu es peut-être timide, tu es peut-être... Tu manques de confiance mmh. en toi-même. Mmh. C'est des choses qui sont quelque part aussi dans le sang. Mmh. Mais je pense que les ouais. confessions, ouais. quand tu, tu reconnais mmh. et tu confesses, ça va comme éradiquer mmh. cette timidité. C'est pour mmh. ça que la Bible va dire que, effectivement, quand on, on parle en langue mmh. ou qu'on confesse, on se fortifie. Donc, il mmh. y a quelque chose qui se modifie au-dedans de une nous. Une chose est sûre, mmh. nous sommes dans le cadre du caractère. Amen mmh. Pas dans le cadre de euh, « qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une vie meilleure mm, ?» mm, Le caractère mm, se traite mm, avec des médicaments qu'on appelle la repentance, des mm, mm, médicaments mm, qu'on appelle l'enseignement des apôtres. Amen. Vous mm, avez un apôtre. Mm, mm. Et ça se, ça se corrige mm. par ce que j'appelle euh, l'acceptation du ministère du Saint-Esprit dans notre âme. Mm. À quel moment, la Bible dit-elle, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus mm. C'est après avoir confessé le péché. Mmh, mmh, Puisque mmh, dans Romains 7, mmh, mmh, Paul démontre ouais. combien mmh, mmh, vraiment le mmh, mmh, péché l'amène parfois dans ouais, des ouais, qui de de les plus. Les vrai, les situations compliquées. Hum. Hum. Mais c'est au chapitre 8, 8 maintenant, qu'il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc quand tu es en Jésus, tu es dans un statut qui te donne la capacité de dominer ceux qui dominaient tes parents. Mais moi, je voudrais revenir sur Moïse. Quand il quitte Jétro, et que l'Éternel attaque pour le tuer, mm. Sephora prend une pierre aiguë et… Oh – ouais, c'est vrai que tu n'avais pas fini mm. ça. – Voilà. <rire> – <rire> bien. Mm. Cette pierre aiguë, quand, mm. il, quand elle coupe le prépuce, ce n'est mm. pas quelque chose d'anodin. Mm. Ça nous renvoie tout de suite à l'alliance entre Dieu et Abraham. Mm. Mm. Abraham a toujours été l'ami de Dieu jusqu'à ce que Dieu dise « Ok gars, on parle tous les jours en cause, mais il y a quelque chose qui manque entre toi et moi. Mm. » voilà. Il faut qu'on entre dans une alliance de sang. Mmh. Et c'est cette alliance qui fera mmh. que pour que tes enfants puissent les accepter dans ton mmh. notre contrat là, il faut qu'eux aussi fassent la même chose que toi, mmh. la circoncision. Mmh. Or, voici quelqu'un qui appelait. Voici mmh. quelqu'un qui est appelé à aller faire des miracles devant Pharaon, mmh. à délivrer tout un peuple, mmh. mais il ne s'était pas encore identifié dans l'alliance d'Abraham. Mmh. Mmh. Ouais, tu vrai. peux t'appeler Moïse, vrai. même si mmh. tu es fils de Lévi. Mais attends. Quelle est la preuve que le mmh. royaume te reconnaît C'est ça, ça. Et vous avez aujourd'hui beaucoup amen, de amen, jeunes gens, amen. ils prêchent bien, mmh. ils chassent les démons, ils guérit mmh. les malades, sauf que ça, euh, il n'a pas une alliance avec Dieu. Mmh. Et comment j'identifie comment l'alliance ici avec Dieu mmh. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être dit « Seigneur Jésus vient dans ma vie mmh. ». C'est un mental qui t'établit, wow. ah, mais mmh. c'est un Père qui te mmh. présente mmh. au monde et aux esprits. Mmh. Wow. C'est pourquoi vous allez voir wow. qu'il y a des gens qui font facilement les délivrances devant certains cas, <rire> mais il <à> y a d'autres <rire> cas où oui, le démon dit « je il ne dit, je parle pas » parce qu'il n'a pas été présenté aux esprits <rire> par une autorité supérieure. <rire> mmh. Mmh. Mmh. Wow, wow. Et ça, là, là, on est en train d'introduire une autre erreur que les gens font, yes, justement. Mmh. Le, Le moment de, de recommandation, ouais, mmh. même si ce n'est pas une cérémonie formelle, mmh. il faut moins qu'une autorité te dit Va, mmh. va mmh. Mmh. que mmh. mon yes. Dieu soit avec toi. » Non, c'est mmh. vrai. Mmh. Ça ressemble à une petite phrase anodine mmh. mais il y a des que tu ne connais non, pas, mais qui sont clair. obligés d'assurer ta sécurité, mmh. qui vont faire ta prise en charge matérielle et financière, Amen. qui vont t'aider à faire Amen. le bon choix dans le mariage. Amen. Et si ta femme avait du mal à mmh. comprendre ton appel, mmh. qui vont lui laver le cerveau pendant le mmh. sommeil mmh. Et le lendemain, non, ça tu ne le crois, connais pas. ta femme. Oh, Comment ma femme a été transformée mmh. Alors qu'elle avait du mal à faire certaines choses, elle, mmh. elle, elle n'acceptait pas que j'aille tout le temps en mission. Mmh. Les anges de l'homme de Dieu qui a dit Va, Va et que mon mm, Dieu soit avec toi. On fait le job. Non, mais Incroyable. ça beaucoup et ça beaucoup ne comprennent pas parce que la société dans laquelle on est aujourd'hui mm. euh, déjà banalise ces ouais. choses-là. Mm. C'est, c'est, enfin bon, c'est le problème qu'on a avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un Aujourd'hui, mmh. quelqu'un, il suffit qu'il ait des followers, mmh. il ait beaucoup de vues sur les réseaux sociaux, Génial. ça y est, il, il dit Saint maintenant qu'il est... un -Père. père, il dit maintenant, c'est mmh. un homme ah, de Dieu. Le problème, c'est wow. que quand la tempête va frapper, mmh. tu vas te rendre compte que tu n'as pas de couverture. Mmh. Tu te rendras compte simplement que tu n'as pas de couverture. Mmh. Moi, je sais que mmh. si l'apôtre Francis Michel Madinga n'était pas venu faire mon ordination à Rennes, mmh. je sais que il y a des persécutions, je n'aurais pas résisté. Mmh. Parce que quand on lance l'église de Rennes, à un moment donné, on a tellement de succès qu'on ne se rend pas compte qu'il y a quelques... Euh, mmh. communauté de la place qui, ouais. qui, qui vont se liguer contre nous vrai. et qui vont même écrire des choses à mmh. la préfecture au ministère de l'intérieur tout ça, mmh. nous ne savions pas vraiment dans les profondeurs que notre père spirituel avait mmh. déjà avait des contacts avec les gens de la fédération mmh. et donc quand euh, on les contactait, on contactait le ministère de l'intérieur, ils contactaient quelqu'un la fédération mmh. qui connaissait mon père spirituel mmh. et comme mon père spirituel m'avait recommandé et ça c'est des années après que tu apprends ça c'est même pas mmh. quand ça arrive mmh. en mmh. fait ouais. tu apprends juste que bon tiens il y a eu tel truc machin c'est parce que quelqu'un a parlé pour toi mmh. que tu as pu continuer mmh. mais je ouais. connais beaucoup qui se retrouvent vraiment dans mmh. des, des choses très compliquées à cause de, de cette manque de couverture mmh. en fait en, fait, en gros c'est qui parlera pour toi mmh. même, parce mmh. qu'il y a des voix qu'on ne va pas écouter c'est écoutez, ça. il faudra que euh, il faudra mmh. qu un père puisse parler pour toi, parce que sinon, toi, ta voix n'aura pas le même point. en ça, fait. c'est ça. Et c'est vraiment, c'est particulier, Paul, parce que euh, je disais à un, un jeune en lui disant que nous sommes dans un ministère où nous sommes bénis, mmh. parce que nous sommes vraiment formés, on prend du temps pour mmh. former des hommes de Dieu, mmh. des, du temps pour former vraiment, euh, pour nous aider à développer le bon caractère. Mmh. En fait, parce que, ce jeune me disait « Mais attends, mais depuis que tu as la CVR, mais c'est quand vraiment qu'on va t'ordonner Moi, je ne comprends pas, machin, nan, nan, nan. » J'ai dit « Mais parce que quand je vois tel, il est devenu, il a accepté le Seigneur après toi, mais il est devenu déjà pasteur sur les réseaux sociaux. » J'ai dit « Ça n'a rien à voir. » Moi, je sais que je suis dans une très bonne école. Mais je prendrai le temps qu'il faudra prendre parce que je sais qu'il y a un appel sur ma vie. Et très souvent, en fait, les gens regardent à ce qui frappe aux yeux en disant « Oh, comme il s'appelle, apôtre tel, pasteur tel, shop galactique Donc ça veut dire que j'ai dit non, c'est une question de une question de formation. Mmh. Qui t'a formé Où est-ce que tu viens mmh. Quelle est la couverture qui est au-dessus de ta tête En fait, qui es-tu spirituellement mmh. Et c'est là où le c'est là où les choses se passent dans le monde spirituel en fait. Et l'idée ici c'est de vraiment savoir et de prendre le temps de reconnaître la grâce qu'on a d'avoir les pères que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour ça que il faut vraiment prendre le temps d'être soumis et d'écouter les leaders mmh. parce que très souvent le leader va dire "Ah, mais il y a un mentor mmh. quelque part sur Internet qui dit B. Mmh. Et du coup, ils sont perturbés parce mmh. que le jour où il a dit B, il y avait 5000 followers, 5000 personnes connectées. Mmh. On va accélérer. Mmh. <rire> Regardez. Mmh. Mmh. Moïse a passé 40 ans auprès de Gétro. Mmh. Mmh. Et puis, il y a tout ce qu'on vient de dire là. Il mm -hmm. va en Égypte, il délivre le peuple mm -hmm. et puis il se retrouve au désert avec plus de 600 000 personnes mm -hmm. qui ne sont pas des moutons. Mm -hmm. Ça, là, ce plus les moutons. Hein. Plus les là, c'est les vrais gens ah. maintenant. Je vais <rire> expliquer un truc très rapidement. Imaginez que Moïse était mal séparé de Gétro. Mm -hmm. Qui aurait montré à Moïse les stratégies de la croissance oh. mm -hmm. et de la gestion mm -hmm. de sa nouvelle église mm -hmm. Wow mm -hmm. Beaucoup sont des voleurs et des escrocs spirituels. Ah, ça. Mmh. Ils prennent un million ou 500 000 mmh. ou 100 000, ils vont trouver un homme de Dieu, il dit, mmh. prie pour moi, verse l'huile. Mmh. Dès qu'on lui a versé l'huile au gars, il Coutureuse. part, il n'a plus jamais appelé, il n'a plus ouais. jamais Il ne connaît même pas les enseignements de ce Fais gars. C'est ça, c'est ça. Il veut juste que les gens disent que c'est tel qui est son père spirituel. Mmh. Mais dans la réalité, il n'a pas la connexion. C'est mmh. ça, c'est ça. – En réalité, mmh. l'huile est une présomption de mmh. reconnaissance. – C'est ça. Mmh. – C'est mmh. la relation qui valide la reconnaissance. Wow. – C'est ça, oh oh c'est mmh. ça. Hein. – Tu vois, non mmh. ?– C'est ça. – Quelle est la différence entre le feu de la tige d'allumette mmh. et le feu de la bûche que le bûcheron coupe mmh. Mmh. Le feu de la tige d'allumette, c'est en quelques secondes. Mmh. Mmh. Mais je n'ai pas vu une bûche d'allumette qui prend plus d'une minute pour être consumé. Mm -hmm. Tandis que la bûche, il faut faire beaucoup de gymnastique mm -hmm. avant que le feu ne commence à prendre. Mm -hmm. Mais c'est un feu qui peut prendre une semaine, mm -hmm. deux semaines, en fonction de la longueur de la bûche. Mm -hmm. Donc le père spirituel te veut t'apprendre à ne pas être un feu de paille, mm -hmm. mais soit un feu de brousse mm -hmm. que les pompiers mettront des semaines à vouloir éteindre. Mm -hmm. mm -hmm. yes. L'adversité, mm -hmm. <rire> tu veux, tu ne veux pas, ah. elle viendra. Mais l'avantage, c'est que oh. le père a déjà connu cette adversité. Mm -hmm. ça. Mm -hmm. ouais, ouais. Et ce qui l'a humilié ne va plus t'humilier. Ce qui l'a retardé ne va plus te retarder. Ça. Ce que j'aime aussi avec euh, l'homme blanc en général, il, y a, mm -hmm. il a un dicton qu'on dit, mm -hmm. qu on ne réinvente pas la roue. C'est ça. Mmh. ça. Mais ça. nous, souvent, on aime réinventer la roue. Mmh. Parce que par orgueil, on veut que les gens disent « C'est moi le père de telle révélation. Mmh. C'est moi le père de telle façon de faire. Mmh. » Mais tu perds le temps parce que ce que tu fais là, mmh. quelqu'un a déjà fait ça. C'est mmh. ça. Mmh. Si tu prends ces conseils, tu iras plus loin. Plus loin. Mmh. Mais mmh. pendant que tu parles... Mmh. Mmh. Excuse-moi, je ne pas coupé. Euh... Non, non, non, j'avais mmh. fini. Pendant mmh. que je parle, ça me fait penser à quelque chose que tu as dit il y a des années de cela. Mmh. Lorsqu'on vient voir Jésus pour lui parler de Jean-Baptiste et mmh. que Jean-Baptiste remettait en cause, ou se posait du moins la question de savoir mmh. si Jésus était vraiment le Messie qu'on devait attendre. Oui, devait attendre. Jésus, tu, tu nous avais dit ça, ne va pas euh, remettre en cause le ministère de Jean-Baptiste. Mmh. Il, va, il va au contraire le remettre à la place pour mmh. pas que tous ceux qui l'entendaient puissent cracher sur lui alors que mmh. c'est celui qui a baptisé mmh. Jésus. Mmh. Il va dire de tous les hommes nés d'une femme, mmh. c'est lui qui. Est le plus grand. c'est euh, important euh, de comprendre qu'en fait, cette dimension-là, c'est donc tout ce qu'on est en train de dire, mm. mais même lorsque le Père passe par des difficultés, ça nous mm. montre réellement si notre alliance ou notre filiation mm. est suffisamment forte oh. pour, Amen. pour, pour euh, résister à ça. Je t'arrache la parole pour <rire> confirmer <rire> ce que tu dis. Amen. Ton Père n'est pas encore ton Père spirituel jusqu'à ce que tu voies sa nudité. Amen <rire> On doit entendre ça, <rire> ça, ça <on> en francophonie. Tant ouais ah, que ça. Yeah, yeah. tu n'as pas vu, il n'est pas encore ton père spirituel. Mm, yeah, yeah. mm, mm, mm, mm, mm, Je paraphrase. Mm, mm, on parlait de quelqu'un hier au restaurant, mm, mm. et puis on disait, oui, parfois il va, y va te faire tel truc, parfois mm, il mm. va fait te faire tel truc. Mm. Mm. Mais nous tous, mm. minds, sans se concerter, on savait que c'est la personne qui va t'introduire mm. dans les grandes choses que Dieu a prévu que tu fasses. C'est clair. En fait... Dieu n'a jamais prévu qu'un père spirituel soit parfait. Mm -hmm. mm -hmm. Ce n'est pas son appel d'être parfait. C'est pas son appel d'être <rire> parfait. C'est son appel d'être parfait. C'est pas son appel d'être parfait. Oh là là là. Bon, <rire> la prochaine fois qu'il <rire> il me dit, mais apôtre, mais il ne faut pas penser que tu es parfait. Tu lui dis, mais ce n'est pas mon appel. <rire> – C'est pas, mon appel. <rire> pas mon appel. La porte, c'est ouais. Le problème, c'est que les gens, ils n'aiment pas. En fait, ils ne veulent pas avoir de couverture spirituelle à cause des cadres. Mmh. Parce qu'avec une couverture spirituelle, il faut parfois des cadres. Les cadres Et les gens veux, détestent veux les cadres. – Parce que tu veux, en fait. Voilà. – Les ils n'aiment pas la discipline. – Voilà, quoi, tu vois, les gens, les gens aiment la royauté, mais n'aiment pas les cadres. Mmh. Ils aiment ça. Et euh, euh, euh, le lion est considéré comme le roi de la forêt. Et pourtant, vous pouvez taper sur Internet faire des recherches, vous allez vous rendre compte que l'espérance de vie du lion mmh. est doublée lorsqu'il est en cage plutôt que lorsqu'il est en liberté. Wow. En fait, le lion vit plus longtemps wow. en cage qu'en liberté. Wow. Vous vous rendez compte wow. de ça Et en cage, <rire> il est le plus féroce, il est le plus machin qu'en liberté. Le problème, c'est que les gens n'aiment pas les cadres. C'est pour ça qu'ils sont très méchants avec les, leurs leaders, avec les cadres. Et pourtant, les cadres vont augmenter l'espérance de vie. La couverture spirituelle va augmenter l'espérance de vie. La Bible dit oh « honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps Oh, oh, oh, oh. sur la terre, ça va augmenter l'espérance de vie. Et, et les gens, c'est ça qui les fait peur, c'est les cadres, parce qu'ils ont l'impression qu'on les met dans une, une cage, cage oui. et ils ne vont pas pouvoir... – se demandent quand est-ce qu'il sera libéré. – Voilà quand oh. il, une <rire> liberté, mais... il y a une expression pentecôtiste qui est courante, – On doit me libérer. – On doit me libérer, oui. – Par qu ce que tu vas me libérer ?– Franchement. Ah, – Mais on si tu entend, savais que je on on <rire> <rire> <rire> Parce que si on ne te met pas dans ces conditions, il <rire> <rire> y a des choses que tu ne comprendras jamais. <rire> jamais – c'est sûr. – Alors, je voulais aussi ajouter quelque chose de très important. Quand on parle de l'appel, on oublie que, en fait, quand, comme il a dit, « Honore ton père et ta mère <rire> », pas seulement pour que tu vives longtemps, mmh. mais pour que tu sois heureux. Mmh. Mmh. Amen, béni, amen. Beaucoup amen, bénissent amen, amen. les gens qui les écoutent, mmh. mais eux-mêmes, ils ne sont pas bénis. Mmh. Je connais beaucoup de pasteurs mmh. qui mmh. se plaignent, « Ah, homme de Dieu, mes brebis là, quand je, quand ils ont des problèmes, je me tue, je jeûne. Quand ils sont bénis, ils m'oublient. Mmh. » wow. Tu vis ça une fois, tu vis ça deux fois, trois fois. Quand on est honnête, revise tes relations avec ton père spirituel. Mmh. L'onction que mmh. tu n'honores pas ne mmh. peut pas t'honorer. C'est wow. tout, c'est clair, c'est clair. Si tu ne reconnais pas que tu es ce que tu es parce que mmh. quelqu'un prie pour toi ou bien a prié pour toi, mmh. pourquoi veux-tu que les gens pour qui tu pries te soient reconnaissants mmh. wow, wow. Non, c'est clair, wow, wow, wow. c'est clair. Ça, ce vrai. sont ces choses qui nous oui. poursuivent. Oui. Et puis parfois les gens vont se dire, est-ce que vraiment Dieu l'a appelé Dieu l'a bien appelé. Oui, Dieu le connaît même, oui. mais il est dans la liste subsidiaire. Mmh. <rire> Parce qu'il n'a pas voulu comprendre wow. ce qu'il doit comprendre. Mmh. Et puis, bon ce qui est intéressant ici, avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. Mmh. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que même si tu t'es cafouillé, tu t'es trompé, mmh. tu es convaincu que là, ton père ne peut plus te dire bonjour parce que tellement mmh. tu as vécu comme un âne sauvage mmh. qui n'a le compte à rendre à personne. Mmh. La clé, je crois, je l'ai vu au cours d'un direct <rire> que <j 'ai> fait. <rire> La clé, c'est d'appliquer le verset des proverbe, proverbe qui paraît péjoratif. Mmh. Le verset des poèmes dit « Les présents corrompent les grands et élargissent les voies. Mmh. »« mmh. Prends une bonne offrande, mmh. mmh. mmh. mmh. mets-toi à genoux, si tu veux, marche à genoux depuis la terrasse. <rire> »« <rire> Dis, papa, je ne suis pas digne de te regarder. »« Dis seulement un mot, mon ciel est fermé là. Mmh. » mmh. Même si tu t'adresses pas la parole, mmh. même si tu te dis ah, « En tout cas, dépose ça et puis pars. Mmh. » mmh. Au moins tu l'as fait. Mm. Derrière, mm. il va verser des larmes devant Dieu mm. qu'il ne va jamais verser devant toi. C'est vrai, c'est vrai. Il va dire des choses à Dieu, à ton sujet, mais il ne va jamais te montrer qu'il lutte pour toi. C'est vrai. Parce que vrai. le problème des enfants, quand vous montrez un enfant que vous l'aimez, mm. il devient un enfant gâté qui ne s'améliore pas. Mm. Mm. Mm. Donc, ah. parfois, le visage mm. serré de mm. papa n'est pas mmh. un manque d'amour, mmh. c'est un entraînement militaire. Mmh. Parce qu'il sait que tu vas vivre des choses compliquées. Mmh. Si tu as un esprit, excusez-moi les femmes, si tu as un esprit de femme, mmh. <rire> c'est-à-dire qui pleure facilement, qui se décourage facile, facilement, bon, on ne peut pas t'utiliser. C'est clair, c'est voilà. Donc c'est un peu ça. Euh, okay. bon. Une autre erreur à éviter, apôtre. Hein, Une autre erreur, si tu en as d'autres. Oui, moi je pense que l'une des erreurs, c'est l'impact. Patience. on est toujours convaincu qu'on est déjà prêt. Malheureusement, même quand on te demande d'exercer à côté du père, mm. tout le monde sera rend bien compte que tu as des lacunes. Il à côté, que es convaincu que tu es prêt. L'impatience est un ennemi qui fausse la paix. Mm. Deuxièmement, je l'ai dit en introduction, les mmh. mauvaises collaborations, mmh. les mauvaises coalitions. Mmh. Si vous voulez aller loin, soyez comme Élisée. Mmh. Élisée interdit de vérifier une information juste parce que pour lui la source n'était pas fiable. Mmh. Mmh. Trois groupes de prophètes lui disent, « Sais-tu que l'Éternel va enlever ton maître au-dessus de ta tête aujourd'hui mmh. ?» nous, nous tous, nous lisons la Bible. À quel moment Élie a dit à Élisée qu'aujourd'hui Dieu va m'enlever Jamais mmh. ne lui a dit ça. Mmh. Mais écoutez mmh. la réponse mmh. qu'Elysée donne. Mmh. Je le sais aussi, taisez-vous. Mmh. Combien de fils spirituels, combien mmh. d'appelés peut faire taire quelqu'un qui veut dire des choses négatives sur son père mmh. juste mmh. parce que la source n'est pas fiable mmh. mmh. mmh. J'explique. Mmh. Mmh. Mmh. Souvent, qu'est-ce qui se passe ?« Ah, mais toi, tu es là, tu es là à serre, hein, moi. je te dis un truc, hein, moi j'ai parlé mmh. un jour avec ton apôtre, là, mmh. mais il m'a dit que oh, lui, là c'est un nul, hein, il ne sait pas travailler. Mmh. »« Ah bon non, il va, je vais aller vérifier mmh. Non, je vais un peu demander au pasteur Darus toi, mmh. toi qui parles beaucoup avec lui Parce que dès que quelqu'un commence à vouloir vérifier mmh. C'est qu'il n'est pas son fils spirituel Qu'il a un doute il Et, un et doute, il ne devrait ouais. pas douter Il devrait faire, faire confiance On ne vérifie pas On homme faire confiance. On t'a dit qu'il a dit des choses tu dis, Non, non, non, si c'est vrai, si ce n'est pas vrai Ça ne me regarde pas mmh. Moi ce que, que je sais c'est que mmh. mon avenir dépend de ce que lui il dit Amen, mmh. amen Ça preuve ce que, que dans le ministère C'est pourquoi j'ai dit il ne faut pas penser que parce qu'on a versé l'huile sur ta tête ou bien on t'a établi quelque part, ça veut dire que tu as le diplôme pour faire ce que tu veux. Ah, tu dois toujours prendre des instructions. Ah, là, c est, c est un moi, j'ai un, un, un mentor un. à Kinshasa, Papa Élisée, mm, qui d'ailleurs viendra euh, parler à mon anniversaire, mes 50 ans ce dimanche. De... Mm, mm, mm, mm. Quand je fais une croisade, <rire> <rire> quand je fais quelque chose, mm. je l'appelle. Papa, j'ai tel défi, prie pour moi. Mm. Je sais que même sans le lui demander, il le fait. Mm. Mais entre-temps, mmh. je fais un petit western union. Mmh. Il ne me le demande pas. Mmh. L'offrande connecte ton ministère mmh. à l'âme de ton père spirituel. Mmh. Parce que c'est l'âme qui bénit, ce ne sont pas les paroles pas la La porte peut vous dire tous les jours ici, si soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. L âme. L âme. Et puis il ouvre les yeux et regarde, mais depuis que tu dis béni bénis, qu'est-ce qu'ils font les <rires> C'est vraiment ce qu'Isaac va dire quand tu vas bénir, que mon âme te bénisse. On reproche. Enfin, on reproche. On a parfois l'impression que les anglophones prospère plus dans le ministère mmh, francophone mmh, mmh, mmh, mmh. mais ils ont compris ça plus. plus, plus, tôt. plus. Mmh, mmh. Tu vas pas avoir un père spirituel avec des belles paroles. Mmh. Fais quoi avec tes belles paroles mmh. mmh. Dis-moi quelle est la révélation que tu peux avoir pour qui va impressionner ton père spirituel. Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. C'est parce que toi tu viens d'avoir ça que tu trembles, mais lui il a vu ça avant toi. <rire> il il a chassé les émotions de lui. <rire> Donc ce que tu peux faire c'est aller souvent prendre des instructions. Mmh. Non seulement il ne faut pas être impatient, mm. mais il faut souvent aller prendre des instructions. Mm. Mm. Quand un temps passe, va renouveler ton alliance, mm. va bâtir un hôtel. auprès, Du moins, mm. pour, à mon entendement, mm. chaque année, on doit avoir un temps mm. où on va vers son père spirituel mm. pour dire « Papa, ta grâce, mm. dis quelque Amen. chose ». Amen. Tu n'as pas un problème, tu n'es pas malade. L'homisère mmh. marche bien, mmh. mais tu n'attends pas que la tempête se lève pour mmh. collaborer mmh. avec les gens de la météo. Mmh. Mmh. <rire> <rire> la météo a les infos. C'est clair. Ouais, c'est clair. Vrai que que, avec tout ce qui vient d'être dit, bon, c'est vrai que euh, l'apôtre, notre père, et puis il euh, y a un point, c'est vrai qu'au début, j'ai posé une question. C'est qu'on a, tu as beaucoup insisté sur un aspect de la foi. C'est vrai que je, je réinsiste quand même un peu mais avec tout ce qui a été dit mmh. sur l'amour. Vraiment, je pense que la Bible dit également qu'on reconnaîtrait les chrétiens parce qu'ils aiment, mmh. en fait. Mmh. Donc, je voulais quand même que si on peut insister un peu sur l'amour par rapport à ce qui a été dit. Par là, par bon, là, je veux bien comprendre la question. L'amour de l'appeler... Vis-à-vis -vis de son père ou bien ah. du père vis-à-vis -vis de l'appelé ou bien vis-à-vis -vis de l'appelé, vis-à-vis des, des, des en fait, fidèles qu'il va appeler. En fait, je veux, je veux peut-être, comme on parle de, de l'appel, la, la, peut-être du leader, en fait, en connectant peut-être ça, encore une fois, à David, en fait. Mmh. Parce que tu, tu as dit quelque chose qu'on reconnaît. On, un fils, est vraiment fils, à part tout le monde, il voit la nudité de son père. Mmh. En fait, c'est l'homme va vraiment capacité à gérer, à gérer son... ça. En mmh. fait, son mmh. amour qu'il a vraiment pour son père. Mmh. Je pense à l'une des émissions, il y a quelque chose qu'on qu avait dit mmh. que Dieu parfois euh, les vérités sont parallèles et que Dieu parfois pour nous faire comprendre les réalités spirituelles, il va prendre des choses naturelles. Il va parler de famille, il va parler. Pour nous faire comprendre, on disait parfois que euh, en fait, parfois quand les gens sont pasteurs, on va être plus, comme plus dur avec eux, alors mmh. que quand on est dans nos familles biologiques, on va être plus tolérant, on va être plus dans l'amour parce que ce sont nos parents de sang. Alors parfois mmh. la famille spirituelle est quelque part supérieure et même mmh. éternelle parce qu'on qu mmh. est une famille, on ira tous au ciel. Donc je voulais vraiment... On voit ça avec David, bon. mmh. comment il va, il va vraiment faire preuve d'amour. Ce que je peux je dire, enfin, c'est que mmh. dès qu'on est appelé, mmh. enfin du moins dès qu'on a conscience de son appel et qu'on connaît l'autel qui alimente notre appel. Mm -hmm. mm. Dès ce jour-là, trêve d'attente dans l'amour. Wow. Mm. N'attends plus l'amour, <rire> toi plutôt, rends au leader l'amour il a toujours manifesté mmh. en te faisant la grâce d'être connecté à lui. Mmh. Wow. Attends, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi c'est les fidèles qui doivent toujours faire l'offrande. Ah, mmh. Et c'est vraiment dans ce pourquoi sens. Pourquoi comme... c'est le, le, le, le, le <rire> fils spirituel qui doit toujours venir mmh. manifester, célébrer la grâce mmh. Est-ce que le père ne peut pas faire l'évêque? Il Amen. peut le faire, mais il l'a déjà fait, fait. pour mmh. le temps que Amen. Dieu lui a demandé de le faire. Mmh. Maintenant, Dieu dit... Tout ce que tu appelais à réaliser, mmh. je l'ai mis en lui. Amen. Chaque fois que son âme sera contente, il va déclarer une parole Amen. pour Amen. que tu au niveau Amen. supérieur. Amen. Amen. Donc, en fait, par rapport à l'amour, oui. tu as besoin maintenant de démontrer ta loyauté, mmh. démontrer ta mmh. capacité mmh. À, se, à se mettre au-dessus de ce que tu considères comme des injustices. Parce mmh. que, Écoutez, nous avait vraiment bu le vin. Ouais. une invention, c'était pas voilà, c'était pas le jus de raisin, c'était de pas le jus de raisin. Merci parce que tu vas vraiment dans le sens de la question, c'est vraiment les fils vers les pères, c'est vraiment le sens de ma question. C'est pas important parce que beaucoup de fils souvent se plaignent par rapport au caractère des pères, il y a des pères qui sont très durs, ça je comprends. Il y a des pères aussi qui sont intransigeants, il y a même des pères qui sont rancuniers. Quand vous, un a, quand vous avez la grâce d'un père qui euh, il se met en colère le matin, avant le soir, vous prenez le repas ensemble. sang forant grâce à Dieu. Hein? Mm. Non, je enfin, vous le dis, il hein, mm. y a des wow. pères qui ont gardé dans leur fils pendant sept ans. Mm. C'est un autre homme de Dieu qui l'a convaincu comme toi aussi, libère le fils, mm. vraiment, c'est rien. C'est même d'autres qui ont intercédé et puis finalement, il a ouvert son cœur. Donc, effectivement, il arrive parfois qu'on ait l'impression que, euh, il m'a trop gardé Ou bien il est trop dur avec moi mm. Mais je vous dis, je vous garantis mm. Même dans nos familles africaines Les parents sont toujours durs Avec celui dont ils ont détecté Il va gérer vrai. la famille ouais, mais... C'est vrai, ouais, vrai. vrai. Ouais, vrai. Ouais, vrai. D'abord on ne lui dit jamais que c'est toi qui va gérer mm. On mm. le taloche On crie <rire> sur lui Il ne <rire> vaut ouais. rien comme ça vraiment. <rire> Mais c'est une école qui plus tard ouais. Développe en lui la patience ouais. là, Il comprend beaucoup de choses ouais. Et quand il ouais. sera chef il ne va ah, pas si se venger bien. sur ses frères. Mmh. Il ne va si, pas si. laisser les canards boiteux. Mmh. Mmh. Les, ceux qui sont forts, il va leur, il va leur demander de penser à l'autre. Mmh. Ah, C'est oui. quoi une famille mmh. C'est un, un mélange des faibles et des forts. Mmh. Et on dit dans une famille, on a besoin de tout le monde, y compris du fou. Mmh. Mmh. Même le fou il est important de la famille parce que il mm. y a des situations où on n'a pas besoin de celui qui fait trop de diplomatie. Ouais, il faut ouais. un coup pour casser d'abord la baraque Après on va s'expliquer pour dire « Il faut un il faut un guéri. »« Il faut des bémis de C'est important. Pierre était là dans l'équipe de Jésus. »« l'oreille. »« Parce que si tu es dans, dans oui, ton oui, ministère, il n'y a que des gens qui tout le temps la tête est sur la poitrine de Jésus. Bon, quand les soldats arrivent, Jésus en danger. Ah, ouais, Il faut ouais. aussi des pierres mm. qui soient capables de, de sortir l'épée ou défendre Jésus. Yes. Et c'est là où que je voudrais amener un peu les fils à comprendre que mm. être connecté à un père, c'est un chantier qui ne finira pas jusqu'à ce que Dieu te retire de la terre. Mm. Mm. Amen. Wow. Amen. Non, on n'est pas père euh, plutôt on n'est pas fils de quelqu'un juste pour qu'il nous établisse pasteur mmh. ou bien prophète et puis c'est fini le contrat. Non. C'est même au fils d'enterrer le père mmh. quand Dieu aura fini avec lui. Amen. Mmh. Vous mmh. allez voir que chez les anglophones, quand un géant décède, mmh. ses fils spirituels prennent le contrôle des obsèques par rapport à sa famille biologique. Mmh. Regardez le niveau de confiance. Il wow. y a des secrets que les parents ne connaîtront jamais jusqu'à la mort. Mm. Mais les fils spirituels connaissent. Wow. Wow. C'est pour dire, dire. qu'il ne faut jamais se dire mm -hmm. que j'ai déjà, il y a longtemps, j'ai servi. Donc, c'est maintenant le temps qu'on me serve. Mm. Tu perds ton temps. <rire> <rire> Pendant qu'on est en train de te servir, continue, continue à alimenter la source. Mm. Parce que tous ceux qui sont bénis par toi, mm. ils, toi, tu n'es qu'un tuyau. L'eau vient du Père. Amen. Et le Père lui-même... Il a un tuyau qui l'alimente. C'est peut-être mmh, ça qui est mmh, notre mmh, problème. Hein. Est Je ça. vous informe que mmh, mmh, l'apôtre paye mmh, sa dîme mmh, à quelqu'un. On toujours aller vérifier. Et ce quelqu'un qui reçoit la dîme, l'apôtre, lui aussi paye la dîme à, à quelqu'un. Quelqu C'est la loi de Melchizedek, C'est ça. C'est ça. Oui. Donc, ça Abraham n'est pas le consommateur final de la dîme. Mmh. Il a eu le butin, il paye la dîme Melchisedec. Mm. Melchisedec lui-même, il connaît la relation qu'il a avec Dieu. Il sacrifie des choses à Dieu. Mm. Mais toi, dès que tu commences à dire, oui, mais pourquoi c'est tout le temps moi qui dois faire des offrandes Pourquoi c'est moi tout le temps mm. qui dois venir prendre des instructions Pourquoi C'est comme oh. si tu entrais de dire pourquoi mes enfants viennent toujours <rire> me donner les offrandes oh. Mais je n'ai jamais vu un pasteur qui refuse l'offrande. <rire> <Non. rire> voilà. Donc, vraiment, on a besoin wow. de comprendre ces choses. On a besoin de comprendre ces choses. Ok, en tout cas, gloire au Seigneur. Vraiment. Euh, euh, je crois que vous avez vous avez été béni Je crois wow, que il y a beaucoup de choses. Hein. Vraiment, le, le sujet est loin d'être euh, traité euh, dans, de manière exhaustive. Voilà, de manière exhaustive, c'est pas possible. C'était juste euh, voilà des hein. Quelques pépites. Que quelques pépites, je... merci. <rire> quelques pépites par-ci, par-là. Euh, je crois que vous avez été bénis. On va prier pour euh, ceux qui nous regardent, qui ont un appel, qui ça brûle, ceux qui sont impatients. On va demander au Seigneur de les aider. Mmh. Hein? <rire> Et puis, euh, on va les remettre à la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui nous regardent maintenant. Père éternel, merci. Je sais que tu es celui qui appelle. Je sais que tu es celui qui équipe. Tu es celui qui prépare. Je prie, Père, pour tous les internautes qui nous regardent, qui ont des appels. Je prie, Seigneur, que tu conduises leur temps de préparation. Père, je prie que tu puisses leur parler. Père, s'il y a eu des désobéissances, s'il y a eu des, des choses qu'ils ont faites qui compliquent leur destinée, Père, merci parce que tu les restaures au nom puissant de Jésus. Je te bénis pour tout ce que tu fais dans, dans nos vies et dans leurs vies. Amen. Amen. Euh, vous qui me regardez actuellement, si euh, cette émission vous a béni, euh, je vous invite à soutenir euh, euh, cette chaîne de télé, Amen. Évangile TV, Amen. en faisant une offrande sur Paypal. Les liens s'affichent juste en bas du player. Nous avons reçu l'apôtre Alphonse Gimba, qui est euh, le responsable du ministère Centre d'Adoration Hermon au Gabon. Euh, un ministère qui a plusieurs églises à Libreville, à Lambaréné Et il a une chaîne de télé, une chaîne de radio, la télévision Hermon. Il est père de euh, cinq enfants et il est marié à une merveilleuse femme. Donc, ce ne sera pas la dernière fois qu'on le reçoit euh, ici. On va le recevoir encore et encore, c'était juste pour le présenter à vous, chers Assyriens et chers partenaires de ce ministère, chers amis d'Évangile TV. Je crois que vous avez été bénis par son ministère. Je vous dis en tout cas à bientôt, au prochain pendule à l'heure. Ciao, bye bye